Bonjour. bonjour Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live euh, sur Facebook par ici, sur Instagram tout en haut là-bas. Euh, alors aujourd'hui on est en compagnie de Stéphanie Oui, bonjour. qui est là pour nous parler du métier de professeur des écoles, euh, mais vraiment de l'intérieur. Oui. Stéphanie est enseignante, donc qui de mieux qu'une enseignante en activité pour <rire> nous parler euh, du métier, euh, du quotidien euh, des difficultés, des joies, oui. euh, également de la de la formation euh, au concours ça c'est sûr, ouais. euh, de l'organisation euh, pendant l'année de concours, une fois qu'on est en poste, la première rentrée, etc. On va essayer de balayer large pour vous donner un maximum d'informations. De toute façon ne vous inquiétez pas si vous devez partir on vous propose évidemment le replay comme d'habitude qui sera de suite mis sur la page Facebook et Instagram et sur Youtube dès demain. Vous pouvez poser toutes vos questions aussi, on essaiera d'y répondre en direct et on prendra le temps aussi dès, dès ce soir et dès demain pour répondre sur le chat personnellement. Donc, bienvenue à tous, euh, on va pouvoir commencer comme ça on vous libère pas trop tard, on libère Stéphanie oh oui, pas oui. trop tard non plus. <rire> euh, alors. Je vais laisser peut-être Stéphanie, je vais vous laisser vous présenter oui. rapidement et en fait on, on, ce live on l'a pensé sous forme d'interview, comme ça c'est dynamique pour vous aussi, ça permet, on avait déjà relevé pas mal de questions que vous nous aviez posées dans le formulaire d'inscription, donc ça va répondre à pas mal de questions que vous aviez, donc on va, on va un peu tout balayer. Stéphanie, si vous voulez bien me Allez. présenter rapidement. Alors, je suis Stéphanie, je suis professeure des écoles. Euh, depuis, c'est ma troisième, enfin ma quatrième année euh, cette année. Euh, je suis en poste dans une école sur Avignon en Réplus. Euh, je suis maman de trois enfants et pour moi, ça a été une reconversion professionnelle. Du coup, euh, j'ai euh, du coup, euh, à la suite de la fin de mon contrat de travail, je me suis inscrite mmh. du coup chez Fort Prof sous le conseil de plusieurs autres collègues qui avait suivi la formation chez vous et du coup ben, je me suis lancée dans l'aventure de la préparation du CRPE <rire> voilà donc euh, que je regrette pas du tout <rire> évidemment ouais, parce un défi. Que je suis là aujourd'hui c'était un beau défi avec trois enfants mais comme quoi c'est faisable. Et alors, REP, vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est Réplus, c'est le réseau d'éducation prioritaire plus. C'est-à-dire que c'est en fonction de, de la localisation du quartier, euh, euh, de son environnement euh, social et culturel. Euh, donc, euh, sur Avignon, euh, il y a plusieurs découpages qui sont faits. Et donc, mon école fait partie du réseau prioritaire plus. Voilà. OK. Bon, on va revenir un peu sur votre parcours, mais oui. c'était la, enfin, la première année que vous enseignez en REP+. Oui, c'était ma première année en REP+, même si l'année dernière, j'ai été sur un poste de remplaçante où j'ai pu exercer sur certains remplacements en REP, je n'avais jamais été sur de la REP+. Voilà. Ok, donc on en parlera un petit peu plus oui. en détail. Si vous avez des questions hein, sur, sur tout ce que nous va nous raconter oui. Stéphanie, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Donc Stéphanie, vous l'avez dit, vous êtes issue d'une reconversion professionnelle Absolument. et c'était ça qui était intéressant aussi ce soir euh, d'aborder, c'est la reconversion professionnelle. Vous savez que chez FortProf vous êtes à peu près 90% chaque année, voire 95% à euh, vous lancer dans cette reconversion, donc à mener soit euh, bah, votre préparation en même temps que votre activité professionnelle et la vie familiale, soit pour certains vous pouvez vous arrêter professionnellement et vous consacrer à temps plein à la préparation du concours. Dans tous les cas, ça se fait. Euh, je crois que la clé, c'est l'organisation. Peut-être que vous pouvez me... Oui. Vous nous dire comment ça s'est passé. Vous, vous êtes issu de quel secteur d'activité Alors moi, j'ai été dans la vente. Euh, donc, euh, pour le coup, rien à voir avec le métier de l'enseignement de base, hein, très clairement. J'ai un parcours un petit peu atypique aussi, il faut le dire. <rire> bon, <rire> voilà. Bien, oui, voilà. Et c'est ce qui <rire> fait euh, la force aussi, euh, après, je pense, sur le métier. C'est que euh, grâce mm. à, la, à des personnes qui viennent de de tout autre domaine, je pense qu'on apporte mmh. d'autres façons de voir l'enseignement aussi, donc c'est très enrichissant. Ça, cette année, on, avait, on en avait parlé avec vous savez, y a les réformes oui. du concours, oui, oui, oui, bien sûr. Et c'est vrai que le jury va donc demander cette année aux euros oui. une fiche un peu de motivation qui revient sur le parcours du candidat. Et on vous l'avait dit plusieurs fois, c'est le moment où justement il faut valoriser ses expériences professionnelles. Parce qu'on ah oui. le voit que ça, ça vous sert Bien dans sûr. le métier. Oui, oui. Je pense que ça ouvre d'autres horizons sur la façon de se positionner oui. face aux parents, par exemple. Ça peut être des fois très intéressant selon le métier qu'on a eu, si on a été un peu dans la communication, etc. Ça peut mmh. aider beaucoup au mmh. quotidien. Apprendre mmh. du recul face à certaines situations aussi. Ça, c'est évident. Donc, je pense que c'est très enrichissant peut-être d'avoir vécu une expérience professionnelle tout à fait autre, avant euh, avant le métier mm. d'enseignant après je ne suis pas en train de dire que ceux qui font tout de suite euh, la voie classique, la voix classique euh, ne, euh, ne sont pas euh, faits pour ça mais je pense que du coup les, les personnes qui viennent de reconversion professionnelle il y a quelque chose de beaucoup plus réfléchi euh, dans, dans certaines mm. prises de décision, dans certaines, fa certaines façons même d'aborder euh, le concours et les oraux ça peut être vraiment je pense une plus-value pour certains ouais et puis et puis au quotidien aussi peut-être euh, comme vous dites euh, des expériences qui peuvent aider dans oui, des situations, peut-être des fois bah, gérer des conflits parce qu'on peut y être mmh. confronté. Tout à fait. Euh, ça peut être en effet la relation avec le reste de l'équipe mmh. pédagogique si on a travaillé avec oui. d'autres personnes déjà. Enfin, oui, bon, c'est vrai que ça peut être. Euh... Tout à fait, ça peut être vraiment enrichissant euh, si on a déjà fait du travail en équipe. Ça mmh. apporte beaucoup de choses parce qu'en fait, l'enseignant, on oublie. Euh, Beaucoup. Et on se rencontre très vite une fois qu'on arrive comme PES, hein, juste après l'obtention du concours l'année qui suit, quand on est en mi-temps à l'INSPE et mmh. en mi-temps mmh. en poste. On se rend compte qu'on pense que c'est un métier qu'on peut imaginer individualiste, mais en fait, ça ne l'est absolument pas. Mmh. C'est un métier d'équipe avant tout. Effectivement, dans sa classe, on est seul. Mais dès qu'on ouvre la porte de la classe, il y a les collègues autour, il y a une vie autour, associative, il y a une vie sportive aussi qui s'implique qui autour et culturelle. Donc il y a les familles et puis mmh. il y a aussi l'équipe. Eh oui. Donc finalement, c'est rassurant aussi de se dire qu'on n'est pas oui, seul. On n'est pas seul. Ça, on va l'aborder un peu plus tard à la première rentrée. La première, c'est quand même souvent la plus impressionnante. Oui. Mais c'est vrai euh, qu'elles le sont. sont <rire> en enfin, fait, la première, beaucoup, beaucoup. Après, ça va un peu bien, mais on est quand Il y même... y a toujours euh... la boue au ventre, Oh, chaque jour, chaque année. <rire> c'est ça qui fait le. le la page Oui, c'est ça. Et, euh, et en tout cas, ouais, ce qui est rassurant, c'est de se dire qu'en effet, on n'est pas seul au monde non, non. plus euh, face à sa classe. Euh, quelques mois après, euh, avoir passé le concours. Ah quoi. Non, alors quand même, il faut, il faut euh, le préciser, c'est qu'on est à mi-temps sur le poste, donc on, est avec, on travaille en binôme avec un autre collègue euh, oui. sur l'année de PES. Donc euh, on a quelqu'un de chevronné qui a été d'accord pour accueillir un PES, un stagiaire du coup. Euh, du coup, effectivement, hum. euh, pour le coup... Euh, oui. On n'est pas vraiment seul donc on va se répartir les matières, euh, la, la personne avec qui on va travailler va nous présenter les outils, euh, son système de travail donc on peut être vraiment guidé et, et on peut oui. passer vraiment une année entre guillemets sereine de ce point de vue là euh, auprès de, du ou de la collègue euh, qui, avec qui on va travailler. Et surtout, euh, il faut pas se stresser, mais euh, il faut beaucoup communiquer, c'est-à-dire mmh. qu'il faut pas avoir peur à, po leur, à poser mmh. des questions. C'est vrai que. Moi je me revois si je replonge quelques années en arrière quand j'ai été PES, des fois j'avais un petit peu honte de poser certaines questions ouais, parce que peut-être que je les trouvais un peu bêtes mais il n'y a pas de questions ouais, bêtes comme on dit ça. à nos élèves et c'est une <rire> réalité aussi. Donc du coup, c'est vrai que c'est euh, c'est très enrichissant de discuter beaucoup et aucune question ne doit vous effrayer, il faut les poser que ce soit à votre binôme ou au reste de l'équipe hein, parce que Franchement dans, dans beaucoup de situations il y a énormément de bienveillance donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir quand tu ouais. l'accueil dans, dans l'équipe etc. Oui c'est ça, c'est qu'on est, qu est épaulé, oui. à la fois on, est, on se sent en général bienvenu aussi parce qu'on oui. a besoin d'enseignants, <rire> ça on le Absolument. sait. Absolument. Euh, donc finalement on part quand même dans des bonnes conditions. Des bonnes conditions. Le tout c'est de ne pas s'enfermer seul face à son ouais. stress. Il faut communiquer avec les autres, il faut le faire très très vite, ne pas avoir peur. Et c'est peut-être aussi euh, en ça euh, d'avoir une expérience professionnelle avant qui fait qu'on va peut-être plus facilement s'imposer oui. alors quand on sort des études du master classique c'est vrai qu'on est un peu plus jeune en général oui. euh, donc peut-être qu'on est un peu plus timide on ose moins. C'est ça je pense que voilà c'est euh, tout l'atout euh, de la reconversion professionnelle c'est à ce moment là je pense qu'elle peut être euh, mmh. euh, positivement euh, impliquée mmh. et appliquée euh, c'est ce fait là c'est à dire que pour le coup euh, j'ai envie de dire, euh, d'avoir travaillé peut-être en équipe en amont, on sait communiquer, on ne va pas avoir peur de poser des questions, on oui, va pouvoir ça. même des fois euh, imposer un peu certaines idées parce qu'il y a mmh. peut-être des choses qui, euh, qui sont un peu stressantes, etc. et qu'on va garder pour nous. Mais non, le fait de, de communiquer en équipe, de prendre du temps ouais. euh, pendant la pause entre midi et deux, de parler avec d'autres collègues, même des collègues de l'école de juste à côté, euh, ça oui. peut être aussi enrichissant. Voilà. Euh, tout ça, il faut vraiment s'en servir. Tout votre, euh, tout votre cursus en amont sera forcément, à un moment donné, vous apportera bénéfice euh, pendant le temps d'enseignement. Ça, c'est euh, un premier conseil à garder. On reviendra sur la liste des conseils, euh, pour les, notamment pour les, euh, les professeurs débutants. Mais en tout cas, ça, c'est euh, un des conseils à garder. Ouais. Et vous, le déclic, ça a été quoi alors quand vous vous êtes lancé dans, dans la reconversion C'est quelque chose que vous aviez en tête, déjà, puis à un moment alors, sincèrement, je pense que ça l'a toujours été quelque part dans un fond, une partie de mon cerveau. Euh, du coup, oui, effectivement, euh, je pense que je, je n'étais pas prête à un certain moment de ma vie. Et euh, j'ai eu des expériences de vie, euh, que ce soit personnelles mmh. ou professionnelles, qui ont fait que finalement... La voie de l'enseignement s'est enfin, éclairée à ce moment-là. Ouais. À ce moment-là, et je me suis levée un matin très clairement me disant, euh, je crois qu'il faut que je tente le concours. Je, c'est pas grave, euh, ça m'a fait peur. Je vais pas vous le cacher. C'est euh, on sait que c'est une année difficile qui demande beaucoup de travail, d'énergie, mmh. de motivation et de rien lâcher comme on dit ça, oui. alors ça fait toujours un peu peur mais une fois que le déclic est là je crois que quoi qu'il se passe on fonce. Vous avez quel âge quand vous êtes lancé dans le CRPE Alors attendez, j'ai quel âge <rire> J'avais euh, 34 ans. Ok, parce que ça c'est pareil, c'est euh, c'est une des questions qu'on a souvent jusqu'à quel âge on peut on peut se, se lancer. Mais en fait, il n'y a pas d'âge. je pas crois. pas Non je... non, j'ai des collègues qui se sont lancés même plus tard que Exactement. moi avec la Tout quarantaine passée. Tout euh... à fait. Je pense à. Il n'y a pas de il y a pas de, ouais. de souci là-dessus, je crois. Non non, ça vraiment, y a... voilà, maintenant quarantaine ans, il y a aucun souci. Alors oui, oh. là, allez-y. Il hein, n'y euh, a pas d'âge. Euh, <rire> je pense à, à Barbara qui peut-être qui nous regarde être ce soir, qui, qui est une de nos de nos anciennes stagiaires aussi lauréates et qui s'est lancée je crois à 40 ans et pour le coup elle, elle avait arrêté ses études en fin de collège donc en fait ah ben, pour oui. partir sur une voie professionnelle et en fait elle est arrivée majeure de son académie donc ça ne veut rien dire moi pour tout vous dire j'ai réussi à accéder au concours grâce à mes trois enfants et oui. sinon il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne s'est pas présenté à toutes ces épreuves du baccalauréat oui. parce que je m'ennuyais certainement un peu j'avais le bon parcours euh, scolaire comme quoi et eh bien euh, mm. tout est possible c'est à dire que voilà euh, quand je dis à mes collègues non mais je n'ai pas le bac ouais. ils sont souvent étonnés en <rire> se disant ah bon euh, tu n'as pas suivi le cursus non non et en fait et en fait je suis là j'ai l'impression d'être vraiment à ma place je m'éclate euh, tous les jours et quand je me réveille eh ben contrairement à quelques années en arrière <rire> je sais pourquoi je me lève ouais. et même s'il y a des moments pas facile oui. parce que bon c'est une réalité du terrain aussi et eh bien ça ne change pas mon envie d'y aller tous les matins en tout cas. Ouais, non, mais ça c'est génial et ça, ça on le sent. on sait que en général c'est une, une passion si ce n'est une vocation euh, ce métier. Oui et aux deux alors je parlerai pas moi personnellement de passion c'est devenu une vocation au fil de mon avancée euh, dans mon parcours. Euh, la vocation c'est vraiment quand euh, hmm. voilà, on est, qu j'ai des collègues hein, qui le disent très clairement, hein, quand elles étaient déjà toutes petites oui, filles ou tout jeunes garçons, ouais. c'était là. Moi ça ne l'était pas du tout, puisque avec l'école j'avais un rapport très particulier. Ouais, c'est rigolo Comme quoi voilà, ouais. Et <rire> comme quoi même si on a eu un rapport particulier avec l'école, euh, il faut y aller quand même parce que je pense que du coup on apporte une autre vision de l'enseignement aux élèves aussi. C'est génial Voilà oui je pense que c'est un plus alors du coup c'est rigolo parce que ça nous fait faire le lien avec la question suivante comment vous avez vécu ce retour sur les bancs de l'école quand vous avez dû vous préparer au concours parce qu'on sait le concours est exigeant hein. euh, vous saviez vous déjà que c'était un concours difficile avant de vous lancer oui. ou vous l'avez découvert en dans comment je... est-ce qu'on fait pour, de faire, pour devenir euh, professeur des écoles alors je suis allée sur Google <rire> j'ai marqué qu'est-ce qu'il fallait faire est-ce que j'avais le droit pas déjà première ouais, chose oui. donc j'ai vu que j'avais le droit euh, et ensuite eh euh, j'étais présidente d'une association de parents d'élèves à ce moment-là par rapport à mes enfants qui étaient encore bien jeunes et mmh. du coup euh, ben, je gravitais autour d'enseignants qui m'ont clairement euh, motivé à, à le tenter de toute façon et qui m'ont expliqué l'exigence de ce concours du coup j'étais un peu au fait que j'allais euh, me lancer euh, dans une aventure euh, compliquée mmh. mais qui était oui. tout de même accessible il faut toujours regarder en mémoire qu'à partir du mois où on on a le déclic et on se lance le défi. En tout cas, on fait tout pour y arriver. Et euh, mes collègues m'avaient dit quand même que... La moyenne du réussite au concours, il faut le dire, c'est entre deux et trois fois. Donc, c'est pas parce qu'on le rate la première fois que c'est terminé. Vrai. Euh, donc, je m'étais donné le défi euh, au tout début de me donner trois fois, trois chances. Ah oui, quand même déjà vous aviez prévu. Oui, ouais. dans ma tête, je m'étais préparée parce que je m'imaginais que la première fois ça ne passerait pas parce que j'avais un niveau scolaire vraiment bas pour le coup et, oui. et que ça faisait des années, des années que j'avais pas. Vers euh, un cahier, à part ceux de mes <rire> enfants. Mais du coup, ce n'était pas le bon niveau <rire> à ce moment-là. Donc <rire> donc voilà, il ne faut pas se stresser. J'étais vraiment, euh, je vous le dis, euh, un niveau minable, ouais. je peux le dire en mathématiques, bah, bah, bah, oui. très clairement. En français, je me débrouillais euh, plutôt bien, donc ça a été euh, mon mon moteur euh, pour tenir, etc. Mais à force oui, de oui, travail, incroyable. de régularité, euh, et aussi euh, Fort-Prof, euh, et ça je, je veux le souligner, <rire> euh, demande beaucoup à faire du travail en binôme ou oui, en groupe. Ça, oui. <rire> et moi je pense que ça fait partie euh, de la clé de la réussite, quand c'est possible évidemment de travailler avec une autre personne, parce qu'on est dans l'échange, on est dans dans une relation qui nous permet de, malgré il y a des moments de doute, etc., euh, de vraiment ben, se tenir la main et d'avancer euh, quoi qu'il se passe. Parce que seul, des fois, ça peut être compliqué, j'avoue. C'est sûr. Donc on pense à Laura, hein oui, ça, Laura, je pense la à, à Laura. Je ne sais pas si elle me regarde. <rire> Peut-être. Laura, la binôme de choc. Oh là, oui, et d'ailleurs, vous avez une amitié toutes les deux. Ah euh... oui, du coup, euh, on se suit, on se voit très régulièrement. On a tellement traversé des épreuves. Ouais, euh... Oui, ben là, ça, rapproche, ah oui que... ça rapproche des moments de joie, <rire> des moments de gros, gros doutes aussi ouais. parce qu'ils existent. Euh, du coup, oui, on est toujours, euh, toujours en, en, en lien oui. et on se voit très régulièrement. Ah oui, oui. <rire> et alors comment s'est passé concrètement l'organisation, une fois que vous avez dit « Ok, je me lance oui. », vous avez fait le choix de l'organisme, vous avez fait confiance. Vous avez arrêté de travailler pendant la préparation Alors oui, j'ai eu la chance d'être à ce moment-là au chômage, donc je me suis du coup mis mmh. tête baissée dans la préparation pendant cette année du concours. Euh, le fameux, c'est la régularité mmh. plutôt que la quantité. Oui. Voilà, c'est être régulier. Euh, et d'organiser vraiment... Euh, mmh. ouais, c'est vrai que ça me répète souvent. Voilà, euh, vraiment mmh. d'organiser... Mmh. Oh, Monsieur Neil, je suis contente. Excusez-moi, je fais une petite parenthèse. <rire> Donc voilà, la régularité... Quand les profs se retrouvent les oui, voilà, c'est ça. La régularité <rire> du travail euh, est très importante. Ne rien lâcher, ça, il faut le garder. C'est une phrase que vous devez mettre en post-it sur le coin de votre écran. Ouais. Ne rien lâcher. Mmh. Parce mmh. qu'il y a des moments où vous allez lâcher, et c'est normal parce que vraiment de passer de peut-être 10, 15 années de... de, de, eh de oui, d'activité professionnelle. Voilà, c'est euh... ça. Et de revenir dans les carrières, notre cerveau mmh. ne fonctionne pas de la même manière quand on est au tout travail que quand on est en train d'étudier. Donc, euh, les premières semaines, on a l'impression d'être un poisson rouge dans -ce un bocal. Qu'est-ce que je fais là Mais qu'est-ce que je fais Ouais. Voilà. Mais <rire> en fait, si ça rentre, promis, <rire> oui, ça. voilà. Ah oui, oui, ça rentre. Donc, en fait, vous, euh, tous les jours, vous consacriez un peu de temps beaucoup de temps à la prépa, oui. de manière à quand même avoir quelques jours de dispo pour la vie de famille, la vie sociale le week-end. C'est ça, c est, c est, c est alors ça en fait c'est très important je pense d'avoir, de ne pas s'enfermer que là-dedans, oui. parce que il faut tenir, faut sur, tenir la sur la durée, parce qu'on peut faire ça pendant trois mois à fond, plus avoir de vie sociale, etc. Mais je crois pas que ce soit oui. la bonne solution. Oui. Euh, J'avais mis en place un planning, je déposais mes enfants, hop, je les déposais. je revenais à la maison, je me mettais tout de suite au travail, je faisais une pause entre midi et deux, je retournais bosser et ensuite je récupérais mes enfants. Et le soir, certains soirs, quand tout le monde était couché, je rebouquinais oh, ouais, un petit même. peu. Mais par contre, je me laissais, hormis les samedis où j'allais directement cours. en cours fort prof, euh, sinon les dimanches je m'étais obligée les mercredis à ne à rien faire, oui. à rester avec ma famille, à m'occuper d'eux oui. euh, parce qu'il faisait partie aussi de ma réussite. C'est-à-dire que continuer à avoir jonglé entre sa vie de famille, mmh. euh, euh, sa vie de, de femme ou d'homme, hein, euh, voilà, euh, il faut euh, trouver le juste milieu. Mais en tout cas ne jamais déroger à son travail régulier. C'est ça, ça qui permet mmh. euh, d'évoluer, de voir son évolution, de voir sa progression, la régularité. Oui, c'est ça. Donc, vous avez choisi les cours les samedis en classe à venir En présentiel, oui. En présentiel. Euh, alors, c'est vrai que du coup, pour les personnes qui choisissent, par exemple, les cours du soir et dans la semaine, ça, c'est possible aussi. Il faut pouvoir se libérer de soir par semaine. Après, encore une fois, ça veut dire qu'on a le samedi du coup de dispo. Enfin voilà. L'organisation, oui. on propose différentes oui. formules qui permettent de justement rentrer dans vos emplois du temps et maintenant on propose aussi des formules où vous n'avez pas de cours en direct, mais que des replays, donc ça permet aussi de jongler entre oui. tout ça. Mais c'est vrai que ce qui ressort par contre, et ça on le dit, et avec les professeurs en début d'année, vous le voyez, avec vos responsables de oui. formation, c'est vraiment établir une organisation qui colle à vos disponibilités et à votre oui. emploi du temps oui, et, bien sûr. et pas forcément vouloir remplir à tout prix toutes les cases de ah la, oui, du non, calendrier non, non, non. de la semaine et en, en étant trop ambitieux. Oui. Et par contre, en effet, ce qui, ce qui pèse un petit peu chaque jour, oui, ou c'est ouais, vraiment de la régularité. Moi, Pour moi, je pense que c'est euh, mmh. le mot clé, euh, régularité. C'est ça. Et puis même en travaillant à côté, alors ça, ça à vous, ce n'était pas votre cas. Oui, mais, mais... ma collègue, c'était oui. son cas. Euh, et puis d'autres collègues de la formation euh, avaient un autre emploi, euh, des fois même à temps plein. Donc, ils se libéraient les, les samedis. Euh, et ils ont réussi aussi. Donc, c'est juste une organisation euh, les, les trois premières semaines sont très compliquées, voilà. Le temps de, mmh. de poser, de trouver son planning, son organisation, euh, d'apprendre réapprendre à ouvrir des livres, à, à voilà. Et euh, du coup, franchement, euh, voilà. Passer ces trois semaines, je veux dire, c'est une sorte de panier. L'acclimatation, c'est ça. l'acclimatation. voilà, <rire> c'est ça. C'est le jet lag hein, du concours. <rire> Donc là, finalement, si on devait donner un conseil pour les candidats au CERP 2023 prochaine ça serait euh, si vous êtes en reconversion pro allez-y pas de complexe ah oui zéro complexe <rire> on se lance. foncer bac ou pas bac et étude ou pas étude si vous répondez aux critères d'éligibilité, il faut foncer il aussi. faut y aller euh, on peut se dire aussi que donc euh, la rigueur ah oui dans l'année euh, la lucidité aussi sur ce qu'on peut faire euh, à faire donc pas trop trop. C'est vrai qu'il y a quelque chose aussi on n'en a pas parlé ah, dites mais euh, les réseaux sociaux sont souvent alors c'est super pour se motiver, la communauté est géniale, très bienveillante oui. mais ça peut être aussi un petit peu pervers dans le sens où en général sur les réseaux sociaux on poste toujours bah, ce qu'on fait bien donc on va poster peut-être une photo en train de réviser, des euh, oui. choses comme ça. Ça peut être aussi du coup décourageant si nous notre côté on n'est pas en train de réviser qu'on voit ça c'est culpabilisant. Euh, je crois qu'il faut voilà, il faut trouver le mmh. juste milieu entre ce, les connexions aux réseaux sociaux, euh, même après, hein, ouais. c'est-à-dire ouais. la phase de préparation <rire> eh oui. de sa classe oui. peut être aussi euh, euh, bah, un peu euh, stressante, angoissante quand on voit des collègues beaucoup plus chevronnés euh, mmh. euh, qui manient leur classe depuis des années et des années et qui du coup peuvent publier beaucoup de choses, beaucoup de d'outils. Eh oui. Chacun son rythme quoi. C'est ça. Donc euh, il faut beaucoup respecter son rythme, mais il faut être en phase avec soi-même. Toujours euh, pouvoir se regarder dans la glace et dire que j'ai fait de mon mieux et que je suis régulier ou régulière dans mon travail. C'est très important. Ouais. et puis dans le cadre d'une préparation avec un organisme en tout cas, vous êtes encadré par des professeurs experts oui. évidemment qui connaissent le terrain, le milieu plus que, plus que plus, mais surtout qui sont experts du concours aussi parce qu'on n'oublie pas qu'on est quand même dans une préparation concours, Absolument. qu'on va choisir les meilleurs. Euh, donc ça veut dire qu'il faut travailler en fonction. Et ça, en étant encadré, bah, finalement, on peut relâcher un peu la pression de par rapport à, à ça, de dire qu'est-ce que je dois réviser, quand est-ce que je dois le faire mais quand même oui. à s'encadrer par rapport à ça donc, donc l'avantage voilà de, de Fort prof très clairement c'est que du coup euh, comme vous dites c'est jalonné d'apprentissage euh, ça donne un tempo ça donne mmh. une rigueur c'est oui, le donne, retour de professeur un retour ça donne ça donne des échanges entre entre entre personnes qui préparent le concours avec euh, la même formation mmh. donc c'est très enrichissant que l'on soit en présentiel que l'on soit en visio ou que l'on soit après derrière en replay euh, c'est très important, enfin je pense très clairement, hein, c'est pas pour, euh, pour faire juste de la pub mmh. pour de la pub mais je ne suis pas certaine euh, que j'aurais que été aussi, euh, aussi assidue. assidue si j'avais pas eu la formation euh, en présentiel par exemple pour, pour mon cas puisque je pouvais oui. le faire mais en tout cas euh, d'avoir des professeurs euh, chevronnés euh, avec qui on peut échanger, qui connaissent la rigueur du concours, mais qui connaissent aussi parce que ce sont des enseignants, certains encore en activité ou qui ont d'autres métiers dans dans euh, mmh. l'éducation oui. nationale et du coup, qui c'est très enrichissant ces moments-là. Oui, c'est ça. Alors après, en effet, hein, chacun, chacun a, sa, a sa façon de travailler, sa dynamique. Oui. Vous c'était plutôt présentiel Oui. et c'est vrai que beaucoup de personnes souvent qui se relancent dans le concours ont besoin vraiment de ce bah, de, de, de pilier, vraiment d'être en classe, de retrouver les professeurs, mmh. le reste de la classe. Et certaines personnes bah, préfèrent au contraire rester à la maison. C'est ça. Et de plus en plus, vous de plus en plus à nous demander du replay parce que bah, ça ne rentre pas dans votre emploi du temps de suivre une classe, de, de, de, des horaires précis, c'est possible aussi et, et ça fait quelques années en fait que qu'on le fait et ça fonctionne aussi par contre il faut être vraiment très euh, honnête envers soi-même et lucide sur euh, en effet nos capacités à travailler dans ce, dans ce fonctionnement là et je voyais une question Alexandra, voilà vous avez une réponse, euh, je pense que c'est Brigitte qui doit vous répondre sur l'organisation justement à avoir dans ce cas là, on peut on pourra refaire un point ensemble mais c'est vrai que pour chaque formation, euh, vous devez de toute façon avoir euh, même objectif c'est euh, votre rigueur travail euh, et votre régularité après l'emploi du temps va s'adapter ça c'est sûr. sûr et, euh, et j'avais j'avais vu aussi voilà Julie qui qui demandait pour rebondir sur ce qu'on oui. disait qui demandait si on proposait des, euh, des rétro rétroplanning alors en fait vous avez déjà vous votre planning sur l'année en début d'année et évidemment vous avez les dates des rendus de devoirs vous avez les dates de telle vidéo les dates en fait vous avez tout et vous après en fait vous n'avez juste à à organiser votre temps de travail perso par rapport à ça évidemment vous avez euh, les professeurs qui vous encadrent votre responsable de formation mmh. voilà, c'est très très encadré pour le coup on est sur quelque chose de très très très très, très euh, cadré et ça c'est rassurant après pour les personnes euh, parce que tout le monde ne peut pas se préparer avec une préparation avec un organisme il ne faut pas non plus perdre espoir et, et ça peut se faire sur plusieurs années. Bien sûr. Et, et, et ça peut se faire aussi. Il ne faut pas non plus partir euh, totalement découragé en se disant que le concours euh, n'est pas à sa portée. Évidemment, ça sera plus facile avec un organisme, mais oui. on a besoin d'enseignants. De toute façon, oui. <rire> ça c'est sûr. Euh, donc, ça c'était pour le conseil pour les euh, candidats au CERP 2023. Oui. Et vu que vous avez été dans cette situation, vous savez qu'on approche des épreuves orales oui. pour les candidats au service oui, 2022. C est, c est Certains sûr. les ont passés, déjà. Donc, c'est-à-dire, les écrits sont passés, oui. on a attaqué les euros. Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner à ce moment-là À ce moment-là. Parce qu'on sait qu'on est en bout de marathon, là. Oui, alors <rire> là, on a eu l'excitation la, de l'admissibilité. <rire> Exactement. Donc, euh, on a eu quelques jours d'euphorie, mais il faut très vite, très rapidement <rire> se remettre au travail derrière, puisque la partie finalement la plus difficile va se jouer là, ce sont les oraux. Euh, J'ai envie de vous dire, il faut continuer à être rigoureux dans son travail, continuer à potasser euh, tous ses dossiers euh, de présentation, que ce soit la langue, etc. Je sais que la formule a changé oui. en plus maintenant. Oui, oui, oui, exactement. Donc, euh, il y a un bonus, a un bonus mmh. qui est possible, voilà. <rire> Donc, mmh. du coup, il faut continuer à, à travailler avec rigueur et il faut continuer aussi à relâcher la pression, il faut alterner entre travail et relâche. Parce qu'il ne ça. faut pas arriver le jour de l'oral complètement épuisé, stressé, angoissé parce que la veille au soir jusqu'à 1h du matin, on a lu pour avoir peur d'oublier. Je crois que si vous avez été régulier dans le travail tout au long de l'année, que vous avez eu des retours avec vos professeurs, que vous avez été en communication avec vos autres collègues qui sont en prépa du concours et que vous avez vraiment travaillé mmh. régulièrement, en tout cas, moi j'avais pris le parti les, les trois jours avant, j'avais tout fermé. Ah oui, d'accord, vous avez fait... Euh, trois jours avant, j'ai enfin, C'était une décision, euh, une décision oui, personnelle. Exemple, euh, ma binôme Laura a eu... On a choisi cette décision-là euh, toutes les deux parce qu'on pensait avoir travaillé assez. Et on voulait euh, ces trois jours-là pouvoir euh, déconnecter totalement pour arriver euh, fraîche et disponible ouais, ouais. le jour des oraux. Parce qu'à un moment donné, on se le dise, toutes les informations qu'on a ingurgitées, elles sont... Dans elles, notre sont euh, elles sont là et ce n'est pas en révisant la veille qu'on va apprendre des choses en plus et oui, oui, voilà, les choses elles ont été apprises depuis le début de la formation oui. en fait, et oui, on oui. s'en resserre jusqu'à la fin jusqu'à l'oral. C'est ça, c'est là du coup, le, vous et vos solution ça a été le repos du cerveau. Le repos les, du cerveau voilà, genres, le repos du cerveau prendre soin de soi, faire des choses qu'on a envie de faire, je donne un exemple euh, aller se choisir, ça peut être sa tenue pour l'oral, ça oui. peut être euh, très ouais. bien euh, passer chez le coiffeur ou chez le barbier pour mmh. ces messieurs euh, vraiment faire cette parenthèse de Pause, euh, aller euh, prendre euh, un repas à l'extérieur avec ses amis pour euh, se charger euh, d'ondes ouais, positives. Oui, c'est, je pense, important. Euh, voilà. C'est vrai qu'on a tous nos solutions pour euh, déstresser, et évacuer le stress. Euh, on avait fait un live à ce sujet, mais c'est vrai que l'idée de couper, ça permet vraiment euh, oui, bah, d'éviter oui. d'être trop envahi par les, toutes les pensées oui, parasites. Toutes les que, pensées euh, parasites et surtout euh, de vous éloigner peut-être de personnes qui. Euh, qui vous apporte du négatif oui, parce oui, oui. que en fait ça stresse énormément ce concours quand vous êtes bon mm. euh, célibataire etc bon vous avez vos amis votre famille qui peut vous mettre de la pression mais quand vous êtes en vie de famille avec des enfants un mari ou une femme c'est vrai que tout le monde est en attente de, <rire> oui. de cette chose là donc quelque oui. part euh, sans le vouloir il y a un stress qui s'installe oui, dans le sûr. cercle familial <rire> et du coup il faut vraiment euh, vraiment profiter euh, de euh, voilà de cette parenthèse là pour souffler, prendre du temps positivement, même quitte à aller marcher seul, vraiment se réoxygéner, se recentrer sur soi-même. Je pense que voilà, c'est très important. C'est exactement ce qu'on s'était dit la dernière fois, arriver à se concentrer sur soi-même. Virginie me demandait si vous aviez eu le concours du premier coup. Oui. Du coup, oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit ça à Et Oui, c'est vrai, excusez-moi. C'est vrai que je m'étais On n'a pas le Oui, c'est vrai. J'ai un peu de suspense dans ce live donc du coup effectivement euh, pour le coup euh, je m'étais dodée trois fois parce que je savais que le concours était difficile et du coup je voulais pas me mettre une pression de, de folie donc j'ai euh, été cohérente avec les attendus et ce que je pensais être capable de faire mais j'ai eu l'agréable surprise effectivement de mmh. réussir du premier coup ça c'est génial oui euh, alors maintenant qu'on a parlé du, du concours globalement oui. la préparation <rire> d'organisation on, on reviendra sur un live spécialement dédié à dédié à, à l'organisation. Alors, je vois qu'il y a une question avant qu'on avance. Ah. Euh, est -ce que oui, oui, oui. Est-ce que… Est que... D'accord. Ok. Oui. Je voyais la question, est-ce que c'est accessible aux personnes qui n'ont pas un Bac plus 5 Oui, si vous répondez aux autres critères d'éligibilité, évidemment. Oui. Euh, c'est pareil, on a, vu, on a eu la question aussi tout à l'heure, si je n'ai pas suivi une formation euh, Fort-Prof dans l'intégralité, est-ce que je peux quand même avoir des modules d'accompagnement dans l'année Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. tout le monde ne n'a pas de CPF, tout le monde ne peut pas s'offrir une préparation. Il n'y a pas de souci, nous on propose évidemment des modules à la carte dans l'année pour justement venir un peu pallier ces manques, ça peut être un concours blanc, aux écrits, ça peut être une mise en situation d'oral pour justement se confronter au jury, bref il y a plein de petites choses qu'on peut prendre dans l'année pour se sentir un peu plus épaulé si on n'a pas pu intégrer la formation. une Ah oui, as-tu fait une remise à niveau Non. Non, je ne l'ai pas faite à ce moment-là. Euh, en fait, c'est parce que... Alors, du coup, euh, je l'aurais peut-être faite si j'avais eu un emploi en même temps. Oui. Mais du coup, comme j'étais euh, disponible la semaine, euh, j'ai pris la décision de, de me faire la revise à niveau seule. Oui. Euh, mais très rapidement avec mon binôme du coup parce que et moi oui. j'avais la chance d'avoir le présentiel donc euh, du coup il y avait quelque chose de très structurel qui s'est mis en place et très vite euh, la remise à niveau s'est faite de l'air, oui. de en fait. Oui oui bah, ça c'est vrai que c'est un choix alors nous du, du coup ce qu'on a fait depuis quelques années c'est qu'on a intégré la remise à niveau dans les préparations complètes oh, oui. parce que justement de plus en plus de personnes et c'est super vous se préparer assez tôt dans l'année oh, oui, bah, dès des mois de janvier pour euh, l'année qui suit. Oh, oui. Donc en fait ça permettait bah, de, leur, voilà, de, de vous proposer du contenu en avance pour bah, commencer à justement à faire ce qui est le plus chronophage, souvent c'est la remise à niveau, quand, euh, quand on a le temps c'est bien attaqué par ça. Oui. Donc euh, vous savez qu'en général dans nos formations intégrales, elle est déjà, euh, elle est déjà intégrée. Oui. Alors, on pourrait encore parler du concours pendant, pendant longtemps, il y a tellement de choses à dire, mais on va se reconcentrer un peu plus sur le métier. Oui. Euh, alors, vous cette première rentrée comment elle s'est passée parce que justement on a passé le concours donc on a beaucoup stressé toute l'année on a oui. travaillé, on a le concours donc on fait la fête, on profite, Oui. il y a les vacances d'été Oui. Là, comment ça se passe et comment se prépare la rentrée alors comment ça se passe une fois que vous avez eu l'obtention du concours euh, vous allez devoir euh, faire euh, des vœux euh, que vous recevez euh, alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais mmh. tout est bien expliqué. Vous allez être accompagné sans aucun problème. Donc, vous allez avoir un listing où vous allez vous inscrire. Vous allez faire des vœux pour des postes donc, de PES, donc sur du mi-temps. Euh, du coup, ben voilà, vous avez la réponse, j'allais dire, en toute fin d'année scolaire. Donc, de mémoire... Euh, je crois que je l'ai eu la dernière semaine du mois de juin. En fait, à peu près une semaine avant, avant la fermeture des classes. Okay. Donc ça m'a permis et ça a permis aux autres collègues euh, qui l'ont réussi la même année que moi de contacter les écoles et de peut-être déjà avoir les coordonnées de son binôme. Euh, ce mmh. qui permet de rester en lien, de pouvoir se rencontrer quand c'est possible très rapidement pour aller visiter l'école, pour mmh. aller voir la classe, etc. c'est un bon conseil. Donc ouais. ça c'est un bon conseil. Je vous conseille aussi de récupérer l'adresse mail et ses coordonnées téléphoniques parce qu'en général euh, ils sont super dispo. Donc si vous avez un moment de stress pendant les vacances, que vous voulez envoyer un petit message, mmh. etc. Ben, ils répondront sans problème volontiers. Voilà. Euh, et ensuite, il ben, euh, y a euh, très rapidement, une fois qu'on sait son niveau, il ben, y a la répartition des matières. Donc, euh, euh, il mm. faut... Alors, je, attendez, je retourne, mm. je, je me recentre sur les informations. Mm. Demandez les coordonnées. Mm. Voilà. Euh, très rapidement, aller sur l'école, voir la collègue, la rencontrer, regarder quels outils euh, elle utilise. Pour pouvoir se les approprier souvent on vous proposera de vous donner les manuels pour pouvoir vous en imprégner pendant okay. l'été ça ça peut être bien je vous conseille aussi de très rapidement répartir vos matières pour savoir qui va faire quoi ce qui va vous permettre de pouvoir potasser pendant les vacances si par exemple vous avez vocabulaire vous avez l'art visuel vous avez histoire des arts vous mmh. avez géographie si vous êtes en cycle 3 etc ça va vous permettre de de vous remettre dans le bain euh, du niveau dans lequel vous allez être et de ne pas vous sentir submergé à la rentrée. Okay. Voilà, ça c'est un conseil que je donnerai. Euh, ça vous permet dans l'été euh, à la fois de vous reposer, très important parce que oui. l'année du concours attaquer, ouais. est difficile, mais l'année de PES mmh. est pas mal non plus mmh. en oui. termes de, oui. elle est très énergivore euh, est par rapport lui. à la formation de l'INSPE, puis aussi le présentiel en classe, vous allez Dormir très tôt, <rire> bien dormir. Il n'y aura pas besoin de berceuse. Voilà. Et oui, il, para il paraît que, en tout cas, de tous les retours de terrain qu'on a, euh, l'année, euh, la première année d'enseignement, alors même si on est, euh, on répartit son temps entre oui. euh, entre l'insp et la classe, elle est chargée. Oui. Parce qu'on apprend aussi, on continue à apprendre, euh, on découvre vraiment le terrain, le terrain, euh, les élèves, euh, la la dynamique, l'énergie que ça demande de la gestion de classe et tout ça effectivement fait que... Et alors dans l'été, vous avez quand même préparé vos premières séquences de classe, comment, comment alors, ça se passe Alors oui, une fois que j'ai eu la répartition de, de mes matières euh, et que j'ai pu communiquer euh, plutôt pas mal avec ma collègue donc je savais où j'allais et comment ça allait se passer, j'avais pu visiter l'établissement, euh, du coup oui j'ai commencé un petit peu à travailler, à potasser, à surtout aussi m'informer sur la gestion de classe, mmh. comment on se positionne en tant qu'enseignant parce qu'au-delà même mmh. pendant les temps de formation, l'effort procédé le professeur nous donne beaucoup de conseils qui sont vraiment très judicieux et applicables dès le premier jour de la rentrée scolaire en présentiel. Mais pour le coup, c'est important voilà, de, de, de, de, de lire et de s'informer sur de la méthodologie, mmh, sur son positionnement corporel, vocal, etc. Je pense que c'est très important. Et oui, parce qu'on passe de candidat à professeur. Alors même si, en effet, l'équipe de professeurs vous prépare à oui. adopter la posture de l'enseignant petit à petit. Il en reste que vous êtes quand même en formation à la rentrée. Donc Absolument. Tout ça, ça, doit se... ça se prépare, ça se travaille. Du coup, euh, bon, personne n'arrive vraiment à les mains dans les poches parce que c'est une des vacances un peu stressante on, oui. on sait qu'on va être plongé dans le grand bain. Euh, du coup, en général, voilà, on est très ouvert et on travaille. Mais il faut aussi beaucoup se reposer. Euh, mmh. Moi, j'avais pris le, le parti de ne plus rien faire tout le mois de juillet. Okay. de faire euh, Coupé, out complet ouais. euh, pour profiter des miens, etc. Et à partir du mois d'août, je me suis euh, remise euh, à, euh, à travailler. On avait organisé le planning, euh, l'emploi du temps euh, de la semaine. Donc, j'avais ma répartition de matière. J'ai commencé ben voilà à m'informer. C'est rassurant, et à... ça. Et puis, les collègues, voilà, les collègues aussi euh, vont vous aider sur les séquences parce que des fois, la, la collègue ou le collègue de la classe, ça fait déjà 2, 3 ou 4 ou même plus que ça qu'il a ce mmh. niveau-là. Donc, souvent, ils ont des séquences, etc. Donc, euh, ils peuvent vous, vous fournir des séquences que vous pouvez après tout à fait retravailler. Hein. Rien n'est figé. Ça, c'est important. Et puis, vous le faire à votre façon, à vous. C'est très important aussi. Mais voilà. Euh, du coup, pour le coup, c'est euh, vraiment important de, voilà, de, de couper, mais aussi voilà, de, de lire et de ne pas arriver euh, voilà, mmh. avec tout ce stress. Parce que... La, et quelques jours avant, on ne dort pas très très bien quand même. <rire> J'imagine, aussi stressé que les élèves. C'est ça. Même peut-être plus. Ça hein, euh... me plus Oui, ouais. oui, oui. <rire> Et est-ce que vous, vous aviez fait des stages ou pas avant pour des cours Pas de du métiers? tout. Non. Non. De... Oui, d'accord. Donc, je suis arrivée... Euh... Ouais, découverte découverte euh, totale. totale le jour de la rentrée que C'est vrai que j'ai vu une question passer. Euh, ah. Oui, on peut faire des stages, évidemment, durant l'année de préparation oui. au concours. C'est souvent même recommandé quand on a l'occasion euh, et la dispo de le faire. Ça vous permet justement de, bah, de voir d'un peu plus près le métier, d'avoir un pied dedans, en tout cas, de vous rendre compte de ce que c'est euh, vraiment d'être dans la classe avec l'enseignant ou l'enseignante. Ça aide. Et est-ce que vous, du coup, ça a, été, euh, ça a confirmé ce que vous pensiez ou ça a été vraiment une découverte Alors. Je, à... je m'attendais un petit peu à cela, puisque en étant de l'autre côté de la barrière, en étant parent oui. euh, d'élèves, mais à la fois aussi présidente dans une association. Dans Donc je, je croisais énormément d'enseignants et j'ai été plusieurs fois confrontée à, à des moments où j'étais mm. dans les écoles, etc. Donc je ne vais pas dire que j'ai été euh, étonnée de, mm -hmm. de ma première journée, je savais déjà un petit peu en amont ce qu'il allait se passer. Après euh, certainement que tout le monde n'aura pas eu un pied dans une école avant et je pense que oui les premiers jours peuvent être particuliers parce que entre ce qu'on imagine et oui. ce que l'on vit il y a deux et eh ben oui non mais deux, c est, c est, c est. deux mondes hein. voilà et c'est pour ça que souvent on recommande les stages parce que des fois dans l'année ça peut être ça peut vous confirmer qu'en effet c'est oui. vraiment ça et pour certains, ben finalement non, en fait c'est pas c est c est pas ça. adapté. C'est vrai que c'est pas mal les stages. Pour oui, ah oui, c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir ouais. faire des stages aussi parce que je pense que c'est for vraiment formateur. Après euh, l'année où j'ai intégré euh, la euh, l'année de stage. Euh, nous avions eu euh, très rapidement, euh, ce courant septembre, en fait, les trois premières semaines, donc les, les, euh, les trois dernières fins de semaine, les jeudis et vendredis, nous étions euh, dans, les, dans la classe de notre maître formateur. Ok. Donc... Euh, du coup, ce qui nous a permis de voir euh, comment travailler un enseignant chevronné, c'était intéressant. Et est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est un maître formateur Oui, donc un PEMF, c'est un professeur des écoles maître formateur. Donc, il a une formation particulière. Donc, il est amené à, mener des, euh, à suivre des PES, première mmh. chose. Donc, euh, vous savez que l'année de PES, vous avez des visites. Euh, alors, est-ce qu'elles sont toujours au nombre de 5 Je ne dis pas de bêtises. Ça, euh, voilà, ça, ça, alors ça en général, oui, ça va peut-être dépendre des académies, des ça. circonscriptions, mais bon, pour, mon, pour mon cas, c'était 5 visites alterner entre un professeur des écoles, maître formateur, donc PMS, et un conseiller pédagogique de circonscription qu'on appelle CPC, qui était là pour voir comment je gérais la classe, qui se mettait en fond de classe et qui analysait mon comportement, ma séance de travail. Mm -hmm. Et derrière, il y avait un retour réflexif, un échange d'un quart d'heure, 20 minutes autour de... Que ce qui s'est passé, comment j'ai senti ma séance, etc. Donc ça aussi c'est un moment très formateur, un peu stressant parce qu'on est on est on est, on est regardé par oui. euh, par des gens qui sont chevronnés dans le dans métier de filantière dans la hiérarchie aussi euh, mais c'est toujours avec beaucoup de bienveillance et euh, chaque fois euh, eh bien, avoir ce retour réflexif sur son travail, c'est très intéressant. Ça nous fait évoluer sur, mmh. Notre, mmh. sur, notre, sur le métier, sur notre façon de, de fonctionner, sur des attitudes que l'on peut avoir corporelles ou, de, qu ou vocales qu'on ne se rend pas ouais. compte. Et Du coup, c'est vraiment très enrichissant. Il ne faut pas le voir comme un moment... Euh, horrible où on va être jugé négativement c'est pas facile ça fait à vivre de la... La formation, mais en ça fait. fait partie de la formation mmh. et c'est très important parce que l'année d'après dites-vous que il y aura quasiment plus personne qui viendra vous voir et vous allez être tout seul <rire> dans votre classe <rire> et que malgré tout ben c'est très enrichissant d'avoir d'autres personnes avec vous qui vont vous guider vous accompagner vous faire évoluer cette année là c'est sûr on se, sent, on se sent forcément moins seul quoi oui euh, est-ce que euh, vous, vous l'avez quand même bien vécu cette première année Alors cette année, j'allais dire, elle, elle, elle m'a semblé presque plus difficile que la préparation du concours par rapport au fait de devoir jongler entre plein de choses, oui. entre plusieurs statuts, le statut professionnel puisqu'on est considéré comme un professionnel à mi-temps et après à mi-temps on est aussi un étudiant et, et puis oui. derrière on a aussi ben, notre vie de famille pour la plupart d'entre nous. Donc, ce moment-là, a été, euh, il m'a fallu un peu de temps pour trouver vraiment... Euh, okay. J'ai eu plus de mal à trouver ah oui, mes oui, marques année, cette année-là parce qu'en fait, il y a aussi un cumul de fatigue. Et du coup, trouver, euh, ça a été un petit peu plus long de trouver le rythme. J'ai ouais. moins mis de temps. Je vous parlais de trois semaines pour euh, remettre le cerveau en marche. Là, il, il m'aura fallu euh, au moins la première période ouais. euh, pour, ouais. euh, pour arriver euh, jusqu'aux vacances d'octobre à peu près pour arriver à prendre entre le rythme entre l'équilibre entre le moment où je suis étudiante, le moment où je suis mm. professeur des écoles, le moment où je suis maman, maman le moment maman, où, voilà. Euh, <rire> mais on survit, hein, je suis là. <rire> et ouais, et c'est bien de le savoir et d'en parler, que ce soit pas ouais, tabou. Il ne faut pas que ce soit tabou. Il hein. euh, y a des soirs où vous allez rentrer dans votre voiture et vous allez peut-être pleurer parce oui. que vous n'en pouvez plus ou parce que votre journée ne s'est pas passée comme vous pensiez mm. parce que mm. vous êtes mm. face mm. à des enfants. Et, voilà, il y a des ça, fois où vous avez prévu pour vous une super euh, <rire> séance dynamique, etc. Et ce jour-là, ils ne sont pas disponibles, <rire> les élèves. Et vous pourriez faire tout ce que vous voulez, ça ne passera pas. pas. Donc c'est pas, il faut pas, euh, il faut pas se sentir euh, démuni. Sachez que des collègues bien plus chevronnés vivent les mêmes choses que vous. Oui. Il y a des jours quand on parle en cours de récréation. Euh, le collègue qui a peut-être 20 ans de métier va vous dire aujourd'hui, euh, il ne s'est rien passé, <rire> c'est-à-dire pas qu'ils ne sont pas là ah, oui, et ça oui, arrive. Oui, oui. Et ce n'est pas grave, il faut réattendre qu'ils soit là. Donc il faut être ouvert, il faut savoir se remettre en question aussi hein, sur sa posture, sur euh, peut-être ses séances peut-être qui ne sont pas adaptées euh, aux élèves que l'on hum. a en face parce que vous avez beaucoup de clés en main. Euh, sur les réseaux, parce qu'on en reparle, hein, de ces réseaux bien sociaux, sûr, etc. Nous avons des collègues blogueuses qui font des travaux formidables, ouais, ouais, ouais, ouais. mais elles, sont, elles travaillent en fonction de l'école dans laquelle elles évoluent, de leur façon, leur personnalité, leur façon d'aborder certaines notions. Ça ne s'applique pas toujours. Et ça euh, ne, ne s'applique pas toujours au public que vous mmh. allez avoir en face de vous, à vous-même, premièrement, parce qu'il faut que ça passe par vous. Donc Et ça, oui. il faut vraiment se dire que vous ne ferez rien de parfait. Mais il faut que ça passe par vous, parce que j'ai je, je, fait la même erreur que beaucoup, c'est-à-dire d'aller chercher des séquences un peu sympa euh, sur oui. Internet, etc. Et quand je les appliquais en, en classe, je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas forcément en cohérence et en connexion oui. avec qui je suis, parce qu'on y laisse notre personnalité aussi, c'est très important. Mm -hmm. Il faut être euh, au fait de comment on fonctionne nous, euh, il faut que oui. la séance elle nous ressemble aussi. Ouais. Ça c'est un super conseil parce que c'est vrai que bah, se rendre compte qu'en effet euh, c'est pas non plus du copier-coller et que c'est pas aussi facile que ça. Non. Et à la fois oser euh, mettre de sa personnalité, mettre de soi, Oui, tout même si fait. ça prend plus de temps forcément au début, ah, oui. ou savoir qu'on peut se tromper. Oui bien sûr. Évidemment. Et je trouve que c'est pas mal de parler de ça justement, de dire que bah, c'est pas... C'est pas tous les jours évident et qu'on n'est pas seul dans ce cas-là. Non, on n'est pas seul. Donc l'année de l'avantage, la, la, voilà. Voilà, c'est voilà, de, de très vite euh, alerter un collègue en disant bon, écoute, moi j'ai je, je, fait j'ai fait ça là, je comprends pas, ouais, ça ouais, ne prend ouais, pas, ouais, ouais, qu'est-ce que j'ai fait Et souvent, ben on se rend pas compte parce qu'on a la tête dans le guidon, mais une personne extérieure va vous dire, mais peut-être parce que tu t'es trompé juste d'outils. Il ouais, fallait peut-être passer par un autre temps, par de la manipulation, par voilà. Et du coup, ben, c'est très enrichissant. Puis les élèves, pour le coup, euh, vous le rendront bien. C'est-à-dire mmh. que de toute façon, vous allez très vite le voir. C'est-à-dire <rire> dès, euh, dès le début de la séance, si vous avez euh, bien tapé dans le mille sur les objectifs et vous avez bien structuré votre séance, vous allez très vite voir euh, que ça, ça, a pris. Voilà que ça a ouais. pris ou pas. Et il ne faut pas hésiter. Euh, même le jour d'une visite, si ça n'a pas pris, on arrête mmh. et on recommence. Les enfants sont très ouverts d'esprit. Euh, les personnes qui seront là, vous regarder, je pense, le trouveront très positif que vous, vous soyez rendu compte très vite oui. que vous êtes en train de vous tromper. Oui, parce que c'est il faut ça pas qui est avoir jugé. Enfin, bien bien sûr. évaluer c'est la capacité d'adaptation. Vous ne pouvez pas être parfait. Vous, ne on le saura jamais parce mmh. que c'est un métier avec de l'humain. Donc du coup, ça, il faut se dire que vous n'aurez jamais de séquence parfaite. Ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas, dire, ouais. il faut ouais, le ouais, dire. Ouais. On mène un enfant d'un point A à un point B. Euh, le circuit, il fera peut-être <rire> beaucoup de virages à droite et à gauche. Mais en tout cas, le, le bout du bout, c'est d'être arrivé jusqu'à ce qu'on voulait, jusqu'à ce qu'ils ont besoin d'avoir pour pouvoir progresser. Ouais. Voilà, ça c'est très important. Maintenant, pour le coup, il ne faut pas avoir peur de stopper, de passer à autre chose et d'y revenir plus tard parce qu'il y a des moments dans la journée où ce ne sera mmh. pas possible. Il faut être très à l'écoute, il faut être au fait de ce qui se passe dans la classe. Et pour le coup, ça m'est arrivé mon année de PES. Hein. Oui. J'ai mené une, une, une séance où mes élèves n'y étaient pas. J'étais en maternelle mon année de, oui. de PES. Mmh. Et c'était une journée sans, avec beaucoup d'agitation. beaucoup C'était un retour de vacances, ben, les vacances d'hiver, donc oui. ils étaient fatigués. Et euh, j'ai très vite vu que ça ne serait pas possible. Donc j'ai tout arrêté, je les ai pris avec moi au coin regroupement, on s'est assis, on a baissé les lumières et j'ai raconté une histoire et pourtant euh, oui, oui. j'avais une visite à ce moment-là. Ah oui, donc du, du coup, voilà, vous avez su euh, rebondir. Et, ben disons que j'ai choisi, je, ben, pour moi, à ce moment-là, dans cette, dans cette pièce-là avec mes élèves, je pensais que c'était la meilleure solution pour eux mm -hmm. oh, et, et que c'était signe de bienveillance. Effectivement, on s'est apaisé et on a pu reprendre la, la séance après. Et ça, ça a été plutôt félicité, donc il ne faut pas avoir peur si vous sentez ah oui. que ce n'est pas possible. On m'a dit que c'était bien parce que du coup, euh, re... j'avais euh, dédoublé mon regard. C'est-à-dire que je m'étais regardée travailler et qu'à ce moment-là, ben... Oui, voilà. donc ben, en fait, finalement, ben, on, on, on pourrait parler des qualités... Oui, à avoir en tant que professeur oui. des écoles, mais finalement c'est en tant que personne aussi. Aussi. Mais dans ce statut-là, ça serait savoir s'adapter. Tout à fait. Ça serait ça. Donc de... Ah oui, pour moi, l'adaptabilité, ouais. c'est le number one. Oui. Parce ouais, que ouais, ouais. vous pouvez prévoir votre cahier journal, qui est votre planning de la journée avec oui, vos outil, euh, heures, du quotidien. Du quotidien, qui est très, très important, cet outil-là. Euh, vous avez pu préparer votre semaine en vous disant je mmh. vais pouvoir faire ci, ça, etc. Et non! Non, a, non, ce non. cahier journal ne sera pas beau ah, ouais. voilà, sur oui. les réseaux sociaux on a des oui. très jolis, mais normalement il est barré, il y a marqué <rire> reporter, <rire> il y a marqué à ne plus faire il y a marqué à refaire voilà, c'est euh, votre outil principal pour pouvoir euh, avancer dans l'année et vous aider au maximum à, à progresser même dans votre, dans votre travail très clairement parce que le cahier journal, donc juste pour revenir rapidement sur oui. cet outil qui est un des outils euh, là, principaux euh, du, euh, du PE. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est un peu euh, votre agenda de la semaine. De la semaine euh, qui est, qui est faite en journée avec les horaires, ouais. hein, des temps d'apprentissage. Tout vous... est quand même assez détaillé dans la journée. Ah oui, ça va même jusqu'à la page d'exercice, ah, oui. le numéro de l'exercice, les différenciations pour. Euh, pour certains élèves pour la rotation de groupe si vous travaillez en rotation de groupe voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment l'outil pour moi qui est un des prix mordial. ok d'accord et est-ce que ça c'est un outil que vous faites passer aussi avec votre binôme la première année pour savoir un peu, pour, un peu comme un carnet de liaison aussi euh, oui en général enfin pour le coup nous on avait un cahier journal commun donc tout était réuni dessus elle avait sa partie j'avais la mienne et du coup, on se laissait aussi des messages okay. quand on n'avait pas le temps de se croiser. Oui. Euh, parce que des fois, vous pouvez croiser vos collègues, mais d'autres fois, selon... Euh selon s'ils sont sur d'autres écoles ou selon oui, leur, leur disponibilité. C'est trop juste. Euh, donc, du coup, c'est l'outil important en disant attention, euh, je ne sais pas, par exemple, il y a eu énormément d'absentéisme pour, pour telle ou telle raison. Ben, vous, le, vous le notez sur ce carnet-là. Comme ça, la collègue, le lendemain, elle est au courant que ces élèves-là n'étaient pas là. Donc, c'est faire un lien. Et nous, il, il était tout le temps à l'école. En classe, du coup. Oui. Et donc, ce cahier journal, à quel moment vous le remplissez Est-ce que vous... On essaie de faire une trame en début de semaine Alors en général... Et après, euh... toute la journée, vous le complétez par rapport à ce qui s'est passé Non. Alors moi, je, je visualise sur maintenant. Hein. Alors quand j'étais PES, euh, je, je faisais mes deux journées. Okay. C'est-à-dire que je positionnais mes deux journées avec ce que j'avais à faire. Je, voilà, je faisais tout mon planning de la journée de la deuxième journée aussi, et ensuite en fonction de ce qui se passait, des événements, etc. Ben, je n'hésitais pas à barrer, à reporter à la semaine mmh. d'après oui, si c'était nécessaire. Passe, voilà. euh... Mais en général, je trouve ça quand même plus intéressant d'avoir un visuel sur les deux jours pour avoir une régularité de travail. Oui. Et puis du coup, cet outil, ben, des fois vous êtes submergé par le travail et vous vous rappelez plus ce que vous avez fait la semaine dernière très clairement. Ça peut arriver. Et du coup, ben, vous retournez ouais. à la semaine ouais. dernière et vous dites Oh là là, mais c'est vrai, il faut que je refasse cette séance parce qu'il y avait trop d'absents, j'ai préféré ne pas la faire. Ok. Ah oui, voilà, par ça exemple, peut ça peut arriver. Oui, euh, je, je donne mmh. un exemple, une classe de CE2, vous avez 25 élèves, vous avez 5 absents, vous n'allez pas faire une séquence Enfin, vous allez pas faire une séance d'apprentissage. Ouais. Vous allez, c'est pas possible, parce que 5 élèves, c'est trop important pour, pour avancer sur une notion. Donc vous allez devoir reporter. Par exemple. Et... Et d'accord, et pour, euh, pour être un peu sûr de, de, de l'importance oui. du journal, il est aussi consulté lors des visites? Ah, Alors normalement peut... il n'est pas du tout consulté par, euh, parce que ce n'est pas, euh, pas l'outil officiel. Oui. Ça c'est vraiment un outil euh, qui est personnel mais qui est essentiel, très clairement. Oui. Ensuite, ce qui, par contre, ce qui va être consulté, ce sont vos séquences d'apprentissage. Okay. Euh, voilà, les séquences que vous allez travailler, par exemple, je donne un exemple, vous allez travailler en vocabulaire le sens propre et le sens figuré. Donc, c'est votre séquence d'apprentissage. Et ensuite, vous allez le dérouler en 7 ou 8 séances, selon vos désirs. Mmh. Et dans les séances, vous allez expliquer ce que vous allez y faire, quel outil vous allez utiliser, qu'est-ce okay. que vous allez pouvoir dire aussi. Ça peut vous aider aussi de d'écrire qu'est-ce que vous allez dire aux élèves. Mmh. quelle phrase, oui, quelle question, ouais, le marquer, ouais, ouais. euh, dire aussi quand vous passez, euh, si c'est du travail de groupe, à quel moment vous passez en travail de groupe, euh, à quel moment vous passez en collectif, à quel moment vous passez en binôme, tout est dédié et c'est très intéressant mmh. et toujours laisser une ligne pour faire un retour réflexif sur sa séance, par exemple. Euh, euh, fon euh, fonctionnement parfait, travail en binôme enrichissant, ou euh, la séance d'après, euh, le travail collectif, euh, 10 élèves décrocheurs, séance trop longue, euh, pas assez vivante, okay. euh, etc. Ouais, et du coup, euh... ça permet, bah, si l'année d'après, vous avez de nouveau ce niveau de classe et que vous êtes confronté, vous avez une séquence qui a eu un premier vécu, et du coup, vous pouvez continuer à, à la modifier, mmh. à la peaufiner. Voilà. Oui, donc on continue toujours à adapter. C'est <rire> vraiment ça. Oui. Euh, que... Alors, on n'a pas de journée type je, je, je crois savoir dans, dans le métier, je la journée d'un professeur des écoles, mais quand même globalement, vous, par rapport à votre niveau, hein, donc oui. CE2, ça a main. Oui, cette année, oui, j'ai un CE2. Cette ça année, euh, comment ça, comment ça s'organise en fait Est-ce qu'il y a plusieurs temps En plus, vous avez un double niveau. Oui. Euh... Alors, moi, je suis sur un temps particulier puisque nous, nous travaillons sur quatre jours et demi. Donc, c'est-à-dire que nous travaillons aussi le mercredi mmh. matin sur la commune d'Avignon puisqu'il y a encore les activités périscolaires les mardis après-midi pour mon école en particulier. Donc j'ai le lundi toute la journée, le mardi matin, mercredi matin, jeudi toute la journée, vendredi toute la journée. D'accord. Donc j'ai articulé. Euh, en tout cas, euh, le matin, euh, ça a été prouvé scientifiquement que les enfants sont plus appropriés à, aux matières dites classiques, euh, français et mmh. mathématiques, pour ne pas oui. les <rire> citer. <rire> euh, mmh. Voilà. Euh, donc en général, moi mes matinées sont beaucoup articulées autour de ça, autour aussi beaucoup de prises d'oral en début de en début de, de, de, de journée. Oui. Ouais, sous forme de rituel. D'accord. Voilà. Et ensuite, oui, effectivement, je fais beaucoup tout ce qui est grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire le matin et mes séances de mathématiques. OK. Avec calcul mental, etc. Donc, ça, c'est souvent, mes matinées sont articulées de cette manière-là. Euh, sachant aussi que j'ai des, des rotations d'ateliers euh, les mercredis euh, matin. Et les vendredis pour mes ateliers de mathématiques et okay. ensuite les après-midi je vais les dédier plus aux autres matières qui sont les sciences, histoire géographie, sport, euh, enfin EPS excusez-moi, euh, je vais me faire gronder par mes <rire> professeurs <Ouais>. si vous <rire> me regardez. aïe aïe aïe, attention, aïe aïe aïe j'ai fait une <rire> bêtise, voilà euh, toutes les autres matières, arts visuels etc mais en ce moment je fais partie euh, euh, cette année, il a été décidé que les classes de CE2 euh, faisaient beaucoup plus de sessions de piscine euh, okay. pour rattraper euh, les années où il y a eu le Covid. Et du coup, euh, ces enfants-là en CP n'ont pas du tout été en piscine. Okay. En CE1, certains, du coup, ne l'ont pas eu aussi puisqu'il y a eu encore une période de confinement. Donc, du coup, là, là, voilà, donc là, on rattrape. Donc, du coup, depuis le mois de mars, tous les vendredis matins, nous avons un créneau piscine jusqu'à fin juin. Donc, euh, ah du coup, ça, ça prend euh, bah, presque une heure, une heure oui, et quart, quoi. Oui, oui. d'accord. Tous les bon matins. Voilà. Et le sport, euh, l'EPS le est très important dans la semaine pour les enfants. Mmh. Malheureusement, c'est souvent quelque chose qu'on met de côté, comme l'art visuel. Mais il faut vraiment s'obliger à faire ce temps-là parce qu'on découvre ses élèves autrement. C'est un autre moment alors qu'il demande beaucoup d'énergie, de préparation en amont oui. parce que là, du coup, ça, ça va de partout. Sinon, ça va très. Dès on est à l'extérieur, ben, c'est oui. plus difficile de canaliser l'énergie de tout le monde. Mais euh, vraiment, moi, j'ai découvert mes élèves bien plus profondément grâce aux séances de PS. Vraiment. Ah oui. Oui. Ça, c'est un, enfin, un super conseil parce oui. que. En effet, ça peut faire partie un peu des disciplines qu'on... Qu'on a tendance, voilà, voilà. Défaut. malheureusement, hein, on ne va pas se mentir. Et hein, oui, même oui. si je suis en live, je vais être dans l'honnêteté, ça sûr. fait partie ah des... Bah, c'est pour ça. Hein, enfin, voilà, je vais pas... Voilà, Donc, très clairement, c'est quelque chose qu'on va passer au second degré, mais il ne faut pas. Oui. Parce que vraiment, du coup, même ça canalise certains élèves qui ont besoin de, de dépenser de l'énergie. Sincèrement, vous pouvez être agréablement surpris et surprise par, par des élèves que vous pensez insupportables en classe parce qu'ils bougent dans tous les sens et, oui, qui et, en, sont, fait, euh, et en fait en, ça va énormément les canaliser. Ils vont vous voir d'une autre manière, vous allez les voir d'une autre manière et souvent ça peut apaiser même certaines tensions dans le groupe ou dans la classe en général. N'oubliez pas la session de PS, très importante. à la rentrée. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> hum, Est-ce que dans le métier de, de professeur des écoles, il y a certains aspects plus compliqués à gérer des alors, est-ce que ça, ça peut être lié à sa personnalité alors, ou au oui. métier en général Surtout quand on est débutant, Oui. Que après je pense qu'on est extrodé, mais euh... C'est ça. Alors, sa personnalité, j'ai envie de vous dire, si vous êtes quelqu'un de très introverti, il va falloir euh, travailler parce que du coup, euh, se retrouver seul, ça va être très difficile et très long, hein, très clairement. Euh, parce qu'il y a des situations où vous avez besoin d'être en échange avec vos collègues euh, et d'échanger aussi avec les parents. Eh oui, très très important, phase essentielle dans la réussite d'une classe, la communication avec les parents. C'est vraiment une triangulaire, c'est-à-dire il, il faut qu'il y ait une relation très saine entre vous, le parent et l'élève. Il faut que ce soit un travail d'équipe, parce que sans le parent ou sans l'élève, vous ne pouvez pas travailler. Donc ça j'allais dire, et ça c'est très compliqué. Voilà. C'est pas facile euh, d'arriver à jongler entre euh, la relation qu'on peut avoir avec les parents et celle qu'on a avec les, les élèves en particulier. Mais je pense que ça fait partie de la réussite de son année de classe. Parce que si on a des parents investis et euh, avec lesquels on a mis on a un, un, un lien de confiance, l'enfant le sait. Et de ce fait-là, ça change beaucoup de choses. Donc ça, j'allais dire la première chose, voilà, le travail, communiquer avec les parents, il ne faut pas avoir peur de, de discuter avec eux, de s'approcher d'eux, quoi qu'il se passe. Mmh. Simplement, il faut savoir comment aborder la situation. On ne peut pas arriver en euh, disant, euh, bon, votre enfant est insupportable. Non, mmh. s'il est insupportable, c'est qu'il y a une raison. Et il faut aller chercher quelle est la raison. Donc, oui. on va plutôt poser des questions. Oui. Même si on n'en peut plus de sa journée que ça a été très compliqué, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce comportement est là. Donc, là, c'est tout l'outil de communication et la communication avec vos collègues. Parce que souvent, les familles sont connues, il y a des élèves, oui. il y a des, des frères et sœurs plus ça. grands, etc. Donc, on peut aussi aller à la pêche aux informations pour savoir comment aborder telle ou telle famille, comment se positionner. Et on peut être aussi au courant de certaines situations et du coup, moduler son comportement en fonction de, de l'élève, en fonction de la situation de vie de la famille. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la relation entre ce qu'ils vivent à l'extérieur et ce qu'il y a à l'école est très oui. très fine. Hein Bien sûr. Voilà. Et ça, Alors important. ça, ça peut passer, la rencontre avec les parents, ça peut passer par exemple. Alors, soit c'est euh, provoqué donc, par oui. l'enseignant, donc avec des, des réunions peut-être. Tout à fait, on peut, on peut être réellement disponible, euh, déjà ne serait-ce qu'au portail. Après, attention au portail, on ne dit que les choses positives. S'il mmh. y a vraiment des discussions à avoir, on ne parle pas au portail avec un parent. Euh, je trouve que c'est un manque intime. de respect mm. et puis euh, il y a des oreilles qui traînent et je trouve qu'à un moment donné, quand on parle d'un enfant, on doit être dans le mm. respect de cela. Donc, il ne faut pas hésiter à retourner en classe ou à retourner en salle des maîtres pour pouvoir po se poser. Euh, des fois, cinq minutes suffisent à apaiser mm. euh, oui. certaines tensions ou à se dire les choses plutôt qu'à l'extérieur. Euh, qu on ne fait jamais ça, on va euh, juste au portail, on est là pour dire bonjour, merci, comment mm. allez-vous euh, pour continuer à tisser le lien, mais en aucun cas, on ne, on ne parle au portail. Okay, euh, donc, ça, c'est important, vraiment. Ouais, ça ouais, parce Il y a des situations, clé, ouais. voilà, il faut prendre du temps. Ça, Alors oui, euh, mmh, à 16h30, votre vie d'enseignant ne s'arrête pas vraiment. Hein. Et oui, et oui, oui, On peut sûr. rester des fois jusqu'à 17h, 17h15, 17h30, oui. parce que il y a eu des événements particuliers qui vous demandent de rester à, disponible. Il euh, faut le dire aussi. Ça, c'est super important parce que ça, pour le coup, tant qu'on ne l'a pas vécu, euh, on ne le sait pas forcément. Oui. Donc vraiment, privilégier la relation avec les parents, oui. c'est vraiment quelque chose qui n'est pas toujours évident et qui peut-être peut-être peut être un peu euh, craint. Ah les bien sûr, mais c'est évident que mais c'est pas facile euh, il faut y aller, quoi. il ne faut, faut... faut pas avoir peur la réunion de rentrée est déjà un premier bien très intéressant mmh. quand on se présente quand on présente les outils, notre façon de travailler etc, c'est super important, euh, mais ensuite rester disponible, rester disponible moi par exemple j'ai une application euh, j'ai un lien avec mes parents d'élèves constant, du coup euh, j'y publie des inform les informations importantes ils peuvent ah, me contacter, c'est un aussi. système de carnet de liaison interactif. Okay. Donc dès qu'il y a un souci, il me contacte, on se contacte, on peut positionner un rendez-vous. Il y a aussi le carnet de bord de la classe où j'y poste certaines photos. Donc C'est ah, c'est euh, voilà, euh, sécurisé, hein. c'est validé par l'éducation nationale, oui. donc je peux utiliser cet outil. Il faut pas utiliser n'importe quel outil, il faut le dire. Voilà. Et il faut que ce soit RGPD en fait. Voilà. Euh, et de ce fait-là, cet outil m'aide beaucoup à rester en communication, le fait qu'ils voient aussi que la classe est vivante, hein, les parents, ça les, do, ça donne ah, envie sûr. de s'impliquer, oui. de, de commenter une photo, de liker, euh, ça, ça améliore la communication ils sont inclus dans le, dans le monde de l'école. Donc ça vous, dans votre journée, vous y pensez aussi Oui. Euh, des petites photos ou alors oui. des petits retours euh... des petits retours. Euh, je ne sais pas, la dernière fois c'était tout bête, après une évaluation un peu compliquée de mathématiques, euh, on a un coin bibliothèque, j'en ai plusieurs qui se sont installés avec <rire> des bandes dessinées ou des romans. Où, du coup, j'ai pris une photo. Je dis après l'effort, euh, le mmh. réconfort. Bon, bah, les parents, ils ah, aiment ce genre de moment-là. Eh, oui, oui. euh, oui. Un moment okay. euh, sportif. Euh, vendredi, on était, en, on était en sortie, donc euh, du coup, ben, les élèves ont pique-niqué, donc j'ai pris ces moments-là. On, a, on, a, on avait un bal et un, avec chant et danse, etc. Donc du coup, ben, j'ai pris quelques petites vidéos. Et du coup, les parents, ils aiment beaucoup ces moments-là. Ça, c'est à noter aussi, hein, je, oui. je pense, surtout aux enseignants qui... Euh, qui... Ils vont débuter oui. là, euh, des petits outils comme ça, Oui, et Demandez à vos écoles parce que des fois, des écoles fonctionnent déjà avec ce, avec ces systèmes de communication avec les familles. Donc peut-être votre collègue a déjà l'outil. C'est juste d'avoir le lien et de pouvoir vous aussi venir y déposer des informations. Moi, je sais que c'est très important parce que des fois, les, les élèves oublie de faire passer <rire> le mot, vous savez, où il est oui, au fond oui, du cartable. Oui, oui. Si vous avez des enfants, ça a dû vous arriver aussi quand on ouvre il le est cartable en boule au fond <rire> du sac. Ben, sachez que c'est pareil pour euh, tous nos élèves. Donc du coup, ben, le mettre sur l'application pour le coup. Au moins, il est... au moins on, on l'a mis. Et on, soit, on le voit puisque les parents signent vu. le mot. Ah, oui, et donc, donc on okay. voit que c'est vu. Donc on sait que la fois, elle est passée. <rire> voilà. ouais, et Diffen, justement, demande... alors à l'opposé, est-ce que est, cet outil de communication avec les parents peut aussi ne pas être trop invasif Est-ce que vous arrivez à garder des limites Alors on va dire c'est comme un système de messenger, c'est-à-dire que j'ai la bulle qui s'allume, mais moi je, je, je suis dispo à partir du moment où je suis arrivée à l'école oui. et au moment où je pars de l'école. C'est-à-dire oui. que je ne, hormis urgence, si je sais qu'il y a une situation x ou y et que le parent travaille et qu'il m'envoie un message le samedi me donné une information très importante. Voilà. Sinon, je m'interdis de répondre, c'est-à-dire qu'à 17h, je ne touche plus l'application et je ne la touche qu'à 8h du matin. Donc de 8 à 17. Mmh. Euh, voilà, euh, ça va par exemple, euh, pour répondre à Tiffaine, euh, je sais pas, euh, vous êtes en train de préparer votre classe, vous êtes allé enfin, euh, dans votre classe, c'est 8 heures, et puis vous allez recevoir le message d'un parent qui vous dit, ben, ce matin, euh, mmh. mon enfant ne se sent pas bien, il ne sera pas là, au moins vous êtes au courant. Euh, ouais. Vous pouvez voilà, le noter dans le cahier journal, il vous, a, il, vous a, il vous a informé de la situation, vous pouvez lui envoyer du coup les... Euh, les devoirs, s'il si y a une leçon, euh, lui transférer oui, aussi ça, par cette... Voilà, oui. donc ça peut être pas mal euh, si un, un enfant est absent plusieurs jours pour x ou y raison, euh, Ça permet de garder un lien. Mais voilà, c'est comme ça, ça euh, euh, savoir ouais. aussi ben, mettre des limites, comme quand on prépare le concours, quand on, comme, comme quand on mm. vit son année de PES ou tout, euh, dans toute sa vie d'enseignant. Il euh, y a des moments où on est dispo pour l'école et il y a des moments où on est dispo pour soi. Donc l'application, en fait, moi le soir, je ne la regarde pas. Tout simplement. Ouais, voilà. Donc à savoir mettre des limites, euh, oui. pas non plus voilà pas être à 100% toujours connecté parce que justement le risque c'est de pouvoir peut-être se faire un peu déborder, et après stresser. Et oui. voilà. euh, donc ça, ça pourrait être un des conseils, poser des limites et vraiment être dans la communication si oui. on bien compris. Très important. Euh, et et l'aspect euh, l'aspect ou les aspects oui. qui oui. vous apportent du coup peut-être le plus de joie ou c'est quoi Est-ce que c'est est du, du coup la gratification de voir les élèves qui ont appris quelque chose et on le voit de suite euh, Qu'est-ce que c'est vraiment qui vous apporte euh, euh, la satisfaction du quotidien Ça va être des moments où d'un coup, il y arrive une bienveillance dans la classe qu'on attendait pas, parce que des fois, il y a des climats de classe compliqués. Moi, personnellement, cette année, j'ai un climat de classe assez complexe à gérer. Et à force de travail, de communication, de montrer qu'il y a d'autres façons de fonctionner, il y a des moments magiques qui, euh, qui, qui arrivent. Arrive des moments de bienveillance entre élèves, des moments de, de gestes même d'affection entre eux, des mmh. moments où, euh, à ce moment-là, euh, c'est comme s'il y, y avait le noir de partout et que notre, notre petite classe allait euh. allumée <rire> par une bougie, et que voilà. Et puis aussi, oui, les moments où les élèves évoluent, où ils percutent, où euh, on les voit prendre, gagner en autonomie, ça aussi c'est des moments très satisfaisants. Euh, moi, je suis dans un double niveau. Donc, c'est vrai que c'est particulier parce que j'ai un CE2CM. Donc, j'ai aussi entre le cycle 2 et le cycle 3 qui est quand même pas un niveau facile. Donc, je ne vois pas les journées passer, hein, très clairement. Euh, mais c'est très enrichissant parce que tout... Tout le monde s'apporte des choses, les CE2 apportent au CM1, les CM1 apportent au CM2. Donc ces moments-là mmh. pour moi ils sont magiques, euh, ces moments d'échange, de bienveillance, euh, de voir les élèves gagner en autonomie, de les voir heureux de venir le matin, enfin moi à partir du moment quand ils sont en rang, ils ont le sourire, j'ai gagné. Mmh. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Donc vous, hein, c'est cette récompense-là euh, Le sourire, ouais. le sourire ou euh, de dire « oh là là, c'est le pont, tu vas nous manquer <rire> ». Oui, bon, bon, voilà. trop bien. Ben voilà, on se dit bon, <rire> c'est qu'on ne fait pas trop mal notre travail, qu'ils ouais. se sentent bien dans la classe, ils ont envie de revenir. Et oui, et puis vous, ça vous, ça vous apporte aussi une certaine satisfaction de se dire j'ai oui. apporté ça. Oui, bien en fait, sûr. Je pense que c'est ça aussi pour beaucoup. On a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui se, re, qui se lancent dans une reconversion parce qu'elles ont perdu leur, un sens oui. dans leur euh, travail. Ah ben là, ça a plus que du sens. Et croyant. là, pour le coup, on le voit concrètement tous oui. les jours, tous les jours au quotidien, même les journées où c'est difficile. Après, euh, ouais. le nuage, il y a forcément le soleil à un moment donné. Et Des oui. fois, on a l'impression qu'il n'est plus là, mais <rire> il, il finit par être là. Et sincèrement, euh, voilà, il faut, faut croire en, en ses valeurs, il faut, voilà, faut, faut promulguer sa, sa bienveillance, il faut la communiquer. Faut, et à force, vraiment, euh, il se passe de belles choses. Et, pour moi, c'est la plus grosse satisfaction que j'ai, c'est quand mes élèves euh, sont heureux de venir à l'école. Voilà. Ouais, en ça, fait, euh... au-delà de savoir poser une multiplication. Oui, ouais, c'est ça. J'ai envie de vous dire qu'il est essentiel, oui. Mais euh, si c'est la poser, la multiplication, mais qu'en fait, il ne se sent pas bien dans cette classe, est-ce que c'est là l'objectif, en fait notre ouais, métier, euh, C'est tout ça. C'est le bien Le bien-être. Bien en fait, c'est la base de tout. De toute façon, un enfant qui n'est pas bien en classe ne peut pas être en apprentissage. Oui. Si c'est prouvé. Euh... Donc, c'est la base. C'est la base. Et puis, euh, si on arrive à avoir une bonne ambiance de classe à un moment donné, on y est bien. Il y a une détente qui s'installe, il y a un naturel qui s'installe, et du coup forcément ça roule après. Ouais, ça ça, ça donne envie. Quand ah, on oui. entend ça, c'est sûr que... Mais il faut dit, y aller <rire> Allez-y, allez-y allez <rire> De toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut... C'est sûr que l'année de préparation, elle est compliquée, la première année, on oui. l'a vu aussi, voilà, elle est tumultueuse, mais finalement, euh, et c'est souvent les retours qu'on a, c'est qu'on on oublie. Quand oui. on arrive dans sa classe, on oublie comment on, on a dû travailler, oui, comment on a ça. souffert. <rire> Quand la, la, la séquence nous a pris quatre heures de travail et que, ouais. au bout d'une demi-heure, on se dit « bon, mais j'ai déjà fini <rire> ». Oh là là Oui, oui non, mais ce n'est pas grave. En tout cas, ça a été bien préparé. C'est ce qu'il faut ouais, retenir. Et les, les élèves ont été attentifs, actifs et euh, ils ont évolué. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. De toute façon, c'est un beaucoup, beaucoup de travail de préparation. Il euh, y a le présentiel, mais il y a énormément de travail en, euh, en amont. Il faut le dire. C'était une des questions que j'avais parce qu'on a quand même balayé l'art. Mmh. C'est vrai qu'il y a quelques petites questions qui sont ressorties et puis euh, ça serait bien qu qu'on puisse euh, y revenir dessus parce que oui, on a la chance de vous avoir, oui. d'avoir un regard bien. terrain, un vrai regard, donc on en profite. Euh, justement, combien à peu près d'heures est-ce qu'on passe en plus de la classe euh... déjà J'entends quand on est titulaire, oui. ou titularisé. Alors. C'est même... fluctuant en fonction de la période, il y a des périodes où vous allez être plus ou moins happé par le travail, hein, les moments où on rend les, les livrets d'évaluation, les LSU. Euh, J'allais dire, alors quand on est sur du cycle 1, donc euh, la maternelle, il y a énormément de travail en amont, un peu moins après. c'est-à-dire okay. que l'évaluation est beaucoup plus rapide, mmh. entre guillemets, euh, parce que je ne veux pas offusquer mes collègues de maternelle, mais comme j'y étais, je peux faire le, le ratio Et oui. entre les deux. Donc, après, à partir du cycle 2 et du cycle 3, il y a du travail en amont, hein, la préparation des séquences, des outils, etc. Ça demande beaucoup de temps de travail en amont. Euh, et ensuite, il y a le après, il y a tout ce qui peut être correction, etc. Donc, le conseil que j'aurais à vous donner, euh, votre année de PES, euh, il a été prouvé que les écrits, c'est bien, mais la manipulation, c'est beaucoup mieux. Et euh, ne pas rentrer dans la fiche pour la fiche, mmh. pour l'exercice, pour l'exercice, non. Il vaut mieux euh, utiliser l'outil qui est merveilleux, qui est l'ardoise, très clairement. Outil formidable sur lequel on peut jouer à, en classe collective, en binôme, en groupe, euh, euh, voilà, manipuler de l'objet, des situations. Euh, c'est beaucoup plus porteur, ça vous demandera moins de travail de, de correction après. Donc, ça, c'est aussi vous. vous oui, euh, anticiper ça euh, aussi. Voilà, il faut l'anticiper. Après, de toute façon, vous allez être obligé de passer par l'écrit pour voir où en est votre, votre élève, pour pouvoir euh, du coup euh, moduler. Euh, ses apprentissages, pour pouvoir euh, voilà, euh, peut-être se rendre compte que vous pensiez qu'il avait acquis, euh, le, je vous donne la soustraction à haut vous vous rendez compte qu'au moment du passage à l'exercice sur le cahier mmh. du jour, ben, c'est le, le néant, et on peut passer à côté euh, de ça, donc ça permet euh, du coup de faire de la remédiation très vite derrière, donc vous serez obligé de passer par ça, mais essayez de, vous le, de le minimiser au maximum, trop passer par de l'exercice écrit tout le temps, tout le temps, et de la correction, il mmh. n'y a rien de bon. La correction collective est bien plus porteuse dans certaines situations comme l'orthographe, etc., où il y a de la discussion de l'échange autour d'un mot plutôt que de venir corriger soi-même une dictée, par exemple. Euh, ça, c'est des choses aussi qu'il faut vraiment mettre en place parce que les enfants, des fois, ils ont des méthodes d'apprentissage de certains mots, de façon de fonctionner, par exemple, pour des homophones grammaticaux qu'on n'aurait peut-être pas son nous, mmh. et qui ne sont pas forcément oui, écrites la, dans la les livres, Ils font des relations qu'on ne pense pas. Et le fait de passer à l'oral sur certains moments peuvent Comme apporter ça, ouais. des outils à d'autres élèves qui n'avaient absolument oui. pas compris ce que vous étiez en train de leur raconter. Parce qu'à ce moment-là, ils ne sont pas dans cette disponibilité-là. Disponibilité -là, et du coup, euh, l'échange autour de certaines matières, ouais, ou bah, va certaines méthodes, monde, va, va enrichir tout le monde. Celui qui donne l'information, celle qui la reçoit ou celui mmh. qui la reçoit à l'enseignant et celui qui va euh, du coup la réutiliser, dire « ah mais c'est vrai, ah oui, ah, c'est une bonne idée ouais. ». Voilà, ça arrive ça. Hein. <rire> voilà. <Petit rire> je n'y avais pas pensé. je pense. Oui. Et donc voilà, il faut aussi beaucoup oraliser, beaucoup manipuler et euh, passer à l'oral, oui. Écrire, oui. C'est très important. mais pas le faire, tout le temps, toute la journée, de toute façon vous perdez vos élèves dans les Oui c'est ça. Voilà. Donc euh, on peut dire qu'il y a quand même un tra du travail, oui. vous travaillez à la maison en plus, oui. est-ce que le travail de préparation, de correction etc, mmh. ça, ça se fait à l'école ou est-ce qu'on ramène du travail à la maison Alors il y a plusieurs cas de figure, il y a des collègues qui vont préférer rester une demi-heure tous les soirs et partir à 17h avec des cahiers corrigés, il y a d'autres collègues parce que leur vie de famille fait qu'ils ont besoin de partir plus tôt, donc souvent, vous voyez, les maîtresses avaient les maîtres avec des paniers ou des sacs. Ben C'est parce qu'il y a les cahiers à l'intérieur. Les sacs sont chargés en général. Voilà. Donc pour mon, pour mon cas, j'essaie d'arriver à peu près tôt le matin pour commencer à préparer ma classe sur tout ce qui est atelier de manipulation, etc. Donc j'allais dire une demi-heure avant, c'est-à-dire que je suis à l'école autour de 8h, 8h moins 10 ça c'est mon mode de oui. fonctionnement personnel oui. hein. et ensuite par contre à 16h30 pour le coup une fois que mes élèves ont été répartis soit en garderie soit récupérés par les parents je pars okay. parce que moi j'ai mon métier de maman qui eh m'appelle oui. <rire> et du coup en général j'ai euh, alors du coup un jour sur deux ou peut-être même un jour sur trois mes cahiers du jour, voire des semaines où je ne le transporte pas forcément. Okay. Parce que j'évite de passer tout le temps, tout le temps par le cahier du jour. Je fais beaucoup de manipulations et je fais beaucoup d'écrits sur ardoise. Et je vois bien que mes élèves sont en réussite aussi bien que peut-être un collègue qui passe beaucoup par le cahier du jour. Donc okay. euh, moi, cette année, en tout cas, ça fonctionne bien. Donc je, je reste sur cette temporalité-là, ce qui me libère un peu du temps le soir. Correction de cahier, pour tout vous dire, je sais pas, vous avez 25 élèves, vous avez une dictée finale à corriger, c'est une heure et quart quoi à peu près de correction pour une dictée. Okay, Le temps oui. de tout pointer, etc. Okay. Selon notre méthodologie de correction, et eh oui. ben, ça prend plus ou moins de temps. C'est une grosse heure quoi. Et la préparation En de... amont Ouais. Euh, moi je travaille sur la semaine pour avoir une projection euh, globale de ma semaine pour pouvoir euh, lier euh, mes séances de PS, euh, euh, le lien avec l'histoire, la géographie, etc. Entre toutes les disciplines, toutes ouais, les ouais, disciplines ouais. Euh, des choses qui ont besoin de revenir ou des, euh, des situations X, Y sur lesquelles il faut que je revienne. Donc du coup, en licence sur la semaine, j'ai un regard beaucoup plus.. Euh, ça, ça me permet d'être. Plus, plus pertinente plus sur colère, mes, ouais, mes, mes journées colère. en fait. Oui. Okay. Donc euh, ça j'allais vous dire. Au début de l'année, ça prend une, une semaine, prend une heure et demie, deux okay. heures à peu okay. près Et puis après, une fois qu'on a le rythme, qu'on maîtrise bien ces outils, euh, que les élèves sont vraiment dans le travail, et eh bien euh, du coup, euh, on va dire que en trois quarts d'heure, une heure, euh, ça peut être terminé. C'est bon à savoir parce que c'est vrai que ça c'est partie des questions aussi. Hein. Mmh. Quel est le... Comment est-ce que je répartis mon emploi du temps mmh, Comment est-ce que je m'organise euh... On a une question d'Alexandrine, c'est ça Oui. Alors, les APC, euh, effectivement, elles doivent être faites. Après, euh, y a... ça dépend de la politique de chaque école. Elles sont faites. De toute façon, pour ma part, je les ai terminées puisque je prends la décision de, les, de prendre mes groupes d'élèves en début d'année en fluence de lecture parce que nous avons un gros souci de lecture sur notre école, donc c'est une focale que l'on fait. Euh, du coup j'ai pris euh, des petits groupes euh, tout le début de l'année scolaire pour pouvoir les, les faire lire en fluence parce que j'avais énormément mmh. de mal à me détacher du temps pendant le temps de classe. De faire de l'affluence, ça demande du temps. Euh, donc il y a des écoles où ils font deux fois 30 minutes euh, par semaine. Les APC euh, oui, pour nous l'expliquer. Alors les, les aides personnalisées. Euh, euh, donc en général c'est un petit groupe de maximum 5 élèves que l'on prend okay. euh, En dehors du temps scolaire, donc par exemple de 11h30 à midi Ça mmh. peut être de 16h30 à 17h Ça dépend du fonctionnement des écoles euh, Et certaines, certaines situations, on va venir euh, même les prendre jusqu'à 3 quarts d'heure, 1 heure, une heure. Voilà, okay. ça dépend oui. des écoles. Donc là, il faut vous rapprocher de, de vos futurs collègues pour savoir comment ils fonctionnent. Certains euh, font beaucoup en tout début d'année pour qu'en fin d'année, euh, le, le quota d'heure soit terminé mais, ou alors euh, se garder un quota d'heure pour justement la fin d'année mmh. scolaire, mmh. pour reprendre euh, certaines difficultés qui traînent depuis le début okay. de l'année. Okay. Donc après ça, il faut vraiment euh, se rapprocher de, de vos écoles. Effectivement, oui. ça dépend des écoles, mais en tout cas, c'est obligatoire. Il faut le faire. Ok, il <rire> faut bon, bon savoir aussi. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Oui, oui il y a euh... des heures que vous devez euh, et elles en font partie, les APC. Et oui. et si je ne vous dis pas de bêtises, c'est 36 heures, je crois. Ok, oui, donc ça, ça a à voir avec la direction. Euh, euh, oui, bêtise, et votre collègue, parce que peut-être ouais. que c'est elle qui va prendre en charge les APC. Il y a dans des écoles où il a été décidé en conseil de maître que, ou conseil de cycle euh, que euh, les élèves tournent n'est pas forcément son okay. enseignant de référence et du coup euh, ça peut être aussi très intéressant ce, cette fon fonctionnalité là mmh. dans mon école ça fonctionne pas comme ça on a nos élèves et on travaille sur, euh, sur les difficultés euh. alors attention en APC on prend que des élèves qui ont des difficultés ponctuelles parce que ça a été prouvé euh, par les neuroscientifiques, etc., qu'un euh, enfant en très, très grosse difficulté scolaire, l'APC euh, le mmh. noie plus qu'autre chose. Okay. Donc, euh, souvent, moi, je l'utilise pour l'affluence, pour, pour dégrossir certaines situations euh, sur du calcul posé. Oui, okay. c'est des élèves que je n'ai pas toute l'année, en fait. Euh, par exemple, je vous donne un exemple, j'ai un élève X, je vais le voir quatre fois, et de l'année, peut-être que je ne le verrai plus, ou peut-être que je le reverrai quatre fois, euh, peut-être deux mois après. Et ça, c'est bon ça va voilà. aussi. Hein. Ça, c'est pareil, c'est des... C'est des choses à savoir en attaquer parce oui. que tant qu'on n'y est pas confronté. Tant qu'on n'y est pas confronté, voilà. Et on avait, c'était une dernière question que je voulais voir avec vous et qu'on vient d'avoir aussi sur le chat. Euh, comment ça se passe une fois qu'on est titularisé oui. Est-ce qu'on est forcément affecté à une seule école Est-ce qu'on a une seule classe Est-ce qu'on est loin de la maison forcément alors, Comment ça s'est passé pour vous en tout cas Alors. Quand euh, moi, j'ai passé le concours pour l'Académie daix marseille quand vous vous inscrivez au CRPE, vous notifiez dans l'ordre de vos préférences les départements. Donc après, ça aussi, c'est en fonction aussi de votre classement. Le concours, beaucoup. Voilà, vous avez ou pas votre département. Voilà, ça c'est une chose. Euh, ensuite, euh, une fois qu'on a le département, mmh. bon, euh, <rire> du coup, effectivement, quand on reçoit euh, la, le listing, vous allez avoir une quantité d'écoles importante et euh, il va falloir euh, savoir lire entre les lignes. Donc, je vais vous donner la petite astuce. Euh, en fait, euh, il se peut que vous ayez, euh, il y a marqué les temps horaires. Donc, un mi-temps, c'est 0,50 et un quart temps, c'est 0,25. Donc, il va falloir être vigilant quand vous allez faire vos vœux, si vous ne vous sentez pas euh, la capacité à avoir euh, deux, deux, deux classes de niveaux différents, alors certes dans le même établissement, mais par exemple je vous donne un exemple, ce qui était mon cas, j'avais le lundi des grandes sections, moyennes sections, et le mardi des moyennes sections, oui. j'avais choisi les deux fois 0,25, donc bien regarder sur la ligne de l'école le niveau et le ratio oui. donc si c'est du 0,5, vous avez cette classe pendant deux jours, par contre si c'est du 0,25, Genre eh bien, ça veut ah ouais. dire que vous allez avoir deux cartons. Donc, vous êtes le lundi, par exemple, en CE2 et le mardi, en CE2, par exemple. Oui. Mais toute l'année scolaire, par contre. Donc, ça vous permet quand même de travailler sur une année complète dans ces niveaux-là. OK. Donc, ça, c'est pas évident non plus. Euh, non, parce que du coup, là, on n'y connaît absolument rien. Donc, euh, là, il ne faut pas hésiter à aller euh, ben, questionner euh, des collègues, peut-être, qui sont déjà en poste, ou venir euh, sur la plateforme Fort-Prof, dire au oh, secours, je ne comprends ouais. rien. Ah, et euh, puis, ouais. on peut nous être contactés pour <rire> oui. vous guider aussi s'il y a un ah, souci. Oui, Mais après, euh, voilà, ça, il faut le savoir. Vous pouvez être face à un mi-temps et face à deux quarts-temps. Ça arrive. Donc, j'ai géré euh, deux niveaux. Deux niveaux. Et une fois qu'on. Donc, ça, c'est dans la première année Oui. Une fois qu'on est titularisé, oui. ça s'est passé comment alors Alors euh, en fin d'année, euh, la, euh, la dernière visite qui était la cinquième pour notre, notre circonscription, hein, euh, du coup, c'est la, la finale où on fait un point vraiment sur l'année scolaire, etc. Donc, c'est un échange d'une heure avec euh, le maître formateur et le conseiller pédagogique. Il euh, y a un échange. Et ensuite, les dossiers sont remontés au niveau de l'inspection académique. où Là, il est présenté entre ce que vous avez présenté à l'université et votre oui. travail effectif de présentiel en tant que stagiaire. Et donc, il y a, y a une réunion euh, collégiale qui, euh, enfin, qui met en place la titularisation ou non des collègues. Et donc, on le sait... Euh, euh, dès que je crois que c'est début juin de mémoire. Je ne veux pas ah dire ouais. de bêtises. Ouais, ouais, ouais. En début juin, puisqu'après, il faut très vite participer au mouvement. C'est ça. Voilà. Donc, le mouvement, le fameux le mouvement. Le fameux mouvement qui est en fonction des points, etc. Donc, euh, je ne rentrais pas dans le... Dans le vif du sujet, parce que c'est très compliqué. Non, non, c'est voilà. Et compliqué. en fait, d'une académie à l'autre, les oui. appellations des postes sont complètement différentes. Donc, moi, je vais vous dire quelque chose, mais autant vous êtes sur l'académie, euh, je ne sais pas, oui. de, de Bordeaux. De Bordeaux et ouais, alors, ouais. ça n'a rien à voir avec le poste dont je vais vous parler. Mais en tout cas, très vite, après, euh, à, la, à la fin de l'année PES, vous allez devoir participer au mouvement. Alors, faut, qui va faut, définir, du qui coup, va définir euh... votre localisation, le type de poste que vous voilà. allez avoir, est-ce que vous allez être remplaçant, est-ce que vous allez avoir une classe, est-ce que vous allez avoir quatre classes par semaine, tout ça, voilà, ça se jouera mmh. à ce moment-là. Et donc vous, vous avez euh, jonglé entre plusieurs écoles euh... Oui, moi j'ai eu un poste de remplaçante sur une circonscription, euh, circonscription d'Avignon, et euh, du coup j'ai été remplaçante pendant deux années complètes. Sachant que la première année euh, j'ai été en poste sur une classe à temps plein puisque la oui. collègue n'a pas pris le poste et du coup j'ai été en euh, la remplaçante toute l'année, donc j'ai eu une classe, j'ai eu de la chance d'avoir une classe toute l'année. La et l'année d'après j'ai été vraiment j'ai eu mon poste de remplaçant où j'ai beaucoup beaucoup mmh. bougé oui. euh, dans les écoles. Voilà. Donc différents niveaux, s'adapter oui. à différents fonctionnements, oui. différentes, équipes. différentes équipes, différentes écoles, les localités, les modes de fonctionnement. Vous pouvez arriver un matin et on vous dit vous allez en sortie scolaire, donc il faut, voilà. Et pour le coup, Ça là il faut être, être très réactif. Très réactif, donc il faut avoir toujours une mallette de prête avec des activités X ou Y en fonction des cycles. Pour au cas où, si la mmh. collègue avait fermé le placard et que vous ne pouvez pas, pas avoir accès, il n'y a pas le cahier, il n'y a pas tout ça, au moins vous avez des activités. Il faut vous préparer des journées type, mmh. moi j'avais préparé des journées type, une journée type cycle 1, une journée type cycle 2, une journée type cycle 3. En fonction ouais. de l'année, on sortait. sait à peu près, normalement, la collègue a mis l'emploi du temps à côté de son bureau ou dans une zone dédiée dans sa classe, il y a la progression, la programmation. Donc le matin, dès qu'on arrive, on essaie de repérer progression, programmation où ils en sont. Et on fait, en général, quand on vient remplacer une journée ou deux, on fait du rebrassage, on fait de la révision, on fait… Oui, voilà. de toute façon, Parce que de toute façon, ce n'est pas en deux jours qu'on va mettre des choses en place. On essaie de s'adapter très vite, il faut très vite retenir les prénoms, donc le système du les, euh, ça fonctionne très bien, <rire> vous les laissez les décorer, etc. Et ça <rire> oui. vous permet de faire le tour de la classe, de continuer à voir sur quel outil ils travaillent, etc. C'est oh, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> très très important. Et puis après, euh, en général, euh, les collègues sont quand même plutôt euh, bienveillants. Il y en a beaucoup qui ont des petites affichettes et il y a carrément des les prénoms des élèves à qui on peut demander qui okay. sont les élèves référents de la classe qui vont vous dire ah mais là on en est là, ouais, euh, super. Et le, le ballon de foot il est dans euh, cette pièce là ouais. voilà. donc il quand même euh, voilà, il faut pas hésiter à leur poser des questions, poser des questions aux collègues qu'on croise hein, le code de la photocopieuse, <rire> euh, voilà des choses comme ça il faut y aller hein. il faut vraiment, euh, voilà, mais après euh, très vite vous vous y faites et euh, ça ça a été formateur pour très. vous pour le oh, coup, oui, ça n'a pas été forcément pense, le plus confortable. C'est pas confortable, mais par contre c'est très formateur quand euh, au fait de tourner dans les écoles, de savoir où est-ce qu'on voudra être un jour ou pas, parce que ça Déjà peut. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça vous permet de rebondir très vite, d'être beaucoup très vite dans l'analyse des situations, de pouvoir rebondir. Euh, ça, voilà, c'est très, très très très très porteur. Euh, J'allais dire, il faudrait pas se passer forcément par là. Ouais. En fait. Ouais, ouais, ouais, ouais. Je crois. En fin de proposition. <rire> non, je ne vais pas proposer ça, je vais me faire taper dessus. <rire> ouais. Non, non, non, je ne me permettrai pas. <rire> euh, voilà. Euh, non, non, sincèrement, euh, c'est très formateur de faire du remplacement. Je ne dis pas que c'est confortable parce que des fois, ouais. attendre le matin, le coup de fil, jamais oui. savoir, ça Et donne oui, un ça. petit peu ouais. mal au ventre. Oui, c'est vrai. Mais quand on revient en arrière, on se dit, tiens, j'ai vu cet outil dans cette classe, ça a l'air pas mal. Oh là là, la disposition de cette classe est super intéressante. Ah ben dis donc, les collègues, ils font ça en cours de récréation, c'est bien. Donc ouais, en ça fait, de plus il y a plus un, peu. voilà, ouais. moi j'avais incarné, sincèrement, j'ai incarné où j'avais noté les idées que je trouvais intéressantes. Euh, des outils, euh, je prenais en photo avec mon téléphone, des euh, outils <rire> oui. de mathématiques, ouais oh, tiens, c'est <rire> super. Euh, voilà. Donc, euh, non, non, je trouve que c'est plutôt bénéfique. Ce n'est pas, pas très agréable au quotidien des fois, mmh. mais on fait des belles rencontres aussi. On rencontre des collègues super contents de nous voir arriver parce qu'en vrai le remplaçant est entendu comme euh, le messie. Euh, oui, ah oui. Ouais. Ça, donc ça c'est très agréable, on n'est jamais mal reçu en tant que remplaçant, au contraire, on nous attend avec impatience, voilà, oh, vous êtes là, voilà, hein. super, <rire> et on attaque, voilà, on attaque, oui, oui. Ok, et donc après, après ça, vous avez fait votre demande pour enseigner en Ré+. oui, j'ai participé donc... au mouvement et euh, j'avais demandé en particulier euh, sur Avignon et de la Ré+. et j'ai eu la chance d'avoir un poste. Et donc vous, c'est l'année prochaine, vous continuez. Avec je continue le dans simple. cette école et du coup, pour le coup, je passe d'un double niveau à un simple niveau puisque j'aurai un CE2. Ah, prochaine. vous savez déjà. Oui. Ok. Oui, oui. Là, par à, à partir besoin, du oui. oui, par rapport à l'effectif de l'école à cette période-là, à cet instant T, euh, se profile une classe de CE2 et plus de CE2 CM. Ok, je crois qu'on a fait un gros, mmh, un gros tour. Vous, oui. avez, vous vouliez ajouter quelque chose qu'on a peut-être oublié mmh, de préciser Non, je ne pense pas. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions après. Euh, oui, mais... de toute façon. Voilà. C'est vrai qu'après, les questions parfois de, sont aussi particulières à votre profil. Donc on prendra le temps d'y répondre par écrit, de toute façon, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on a fait un gros tour. Euh, oui, alors ça, je pense que c'est intéressant. Peut-on demander un niveau REPLUS de, ah, oui. de la suite d'une PES Bien sûr. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Alors, sincèrement, il ne faut pas avoir peur de la REP+, ou de la REP, très clairement. Je trouve ça, c'est des, des grands, c'est des beaux moments de vie. Je ne regrette pas du tout. Après, ça crée des équipes très soudées souvent. Parce mmh. qu'on est face à des situations, des fois, un petit peu compliquées. Et du coup, au contraire, je pense que ça peut être même bien de commencer par là. Parce que c'est très formateur, ça apprend à communiquer, à prendre du recul. À, voilà hum. à analyser les situations de l'extérieur aussi c'est très très enrichissant moi je regrette pas du tout euh, euh, même si je dors très vite le soir <rire> je ne regrette pas du tout ouais et puis, puis c'est ce qu'on se disait euh, tout à l'heure avant de commencer oui. le live c'est que ça apprend aussi peut-être encore plus à se à créer quand même un peu des cloisons entre la vie perso quand on rentre important. à la maison et son statut d'enseignant. Oui. Même si on y est à 100% quand on y est, oui. il faut aussi il faut, arriver à s'en étager. Que... Voilà, faut... Le temps de, de la voiture est très important pour relâcher la ouais. pression. Euh, parce qu'il ne faut pas ramener certaines mmh. situations à la maison. Je trouve pas que ce pas forcément sain. Alors des fois, c'est difficile, mais il faut vraiment apprendre à cloisonner. À cloisonner, mmh. c'est aussi ce qui va nous permettre de continuer à être bienveillant tout le temps. Oui, c'est ça aussi. Oui, puis éviter, et certaines puis éviter frustrations, certaines, la situation euh... ou des. Voilà. Ouais, euh... et, et, et oui, il y a Alexandra qui nous demandait, bah, du coup, qui revenait sur euh, cette fameuse REP. Qu'est-ce que c'est la particularité d'une REP Donc, on l'a évoqué en début de live, donc peut-être rappeler oui, rapidement. alors, en, en général, les REP, les REP ce sont des zones d'éducation prioritaires qui ont été notifiées comme ça par l'éducation nationale pour plusieurs raisons leur localité, mmh. euh, euh, la le quotient euh, de taux de chômage mmh. euh, euh, le nombre de personnes ne parlant pas la langue française etc mmh. donc ce sont voilà, c'est souvent des challenges en plus. Euh, oui, qui parce que voilà, euh... le réseau, la communication va être plus complexe avec des mmh. familles peut-être qui ne parlent pas absolument un mot de français. Donc, par exemple, mon outil que j'utilise euh, maintenant a mis en place de la traduction. Donc, je peux envoyer okay, des messages quoi. en plusieurs langues, ah, euh, ce qui me permet de continuer à communiquer et puis, euh, après, au sein de certaines écoles, nous par exemple, sur Avignon, nous avons la chance d'avoir deux fois par semaine une, une assistante sociale qui est là pour faire le lien, qui parle plusieurs langues et qui nous permet aussi de pouvoir mettre en place des sites enfin, et de débloquer certaines situations dues au barrage de, barrage de la langue. Mmh. Parce que malheureusement, mmh. on ne parle pas toutes les langues et mmh. euh, il faut pouvoir continuer à communiquer quelle que soit la manière. Voilà. Ok. Et puis euh... après oui la cpc1 sont dédoublées en red donc ce sont des classes à maximum 15 élèves mais oui. à partir du ce 2 on retrouve des classes oui. avec un effectif quasi classique moi cette année en double niveau j'avais 23 j'ai 23 élèves donc oui. c'est pas non plus beaucoup mais ça change ouais. des, des 14 15 qu'il peut y avoir en cpc1 voilà oui c'est clair il euh, y avait une question aussi à qui revenait en fait sur le CRPE, plutôt. Oui. Euh, si on ne prend pas de poste à la rentrée alors qu'on a eu son concours, est-ce qu est, est que le concours tient pour les années suivantes donc, il, faut, il faudra repasser le concours. En fait, hein, le, mmh. le CRPE est valable l'année en fait, où vous l'obtenez, donc dès la rentrée. Euh, si vous refusez un poste, vous devrez repasser le concours l'année suivante. Ah, c'était pour revenir sur le CRPE, il oui. euh, y a eu beaucoup de questions dit, tout à l'heure sur euh, les taux de réussite au concours oui. de manière générale, donc ça, ça dépend quand même, on l'a dit le concours est très exigeant de toute façon ça c'est sûr, mais ça dépend aussi beaucoup de l'académie, il y a des académies plus sélectives que d'autres, hein, je pense peut-être à, bon, à Rennes, oui. Bordeaux, euh, voilà, des académies qui sont un peu plus compliquées à avoir euh, parce qu'il y a peu de postes, mm -hmm. et d'autres au contraire c'est plutôt déficitaire en poste, donc, Créteil, Versailles, qui <rire> proposent même des sessions supplémentaires oui. pour recruter plus d'enseignants. Euh, donc ça, ça va dépendre vraiment du choix de votre académie. On l'a dit, hein, quand, vous êtes, oui. quand vous avez concours, vous êtes affecté dans votre académie. Hein, Ce n'est pas national. Donc c'est vrai qu'après là, pour connaître un petit peu les taux de réussite versus le nombre d'inscrits au concours, ça en général, les académies le, le publient. Oui. Donc vous savez chaque année combien il y a d'inscrits plus ou moins, combien il y a de postes qui s'ouvrent en général. ça. Et ça vous donne un peu un, un taux de, de chance, de réussite. Et, et puis il y avait aussi la question, nous chez Ford Prof, les taux de réussite c'est pareil ça, on les communique assez régulièrement, donc vous pouvez les voir sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet, là on n'a passé que les écrits et on s'est concentré déjà sur les premiers résultats qu'on avait eus, donc c'est quand même très très encourageant. Euh, on est autour de 80% en général, en moyenne. Alors peut-être que ça a été posé sur le chat par oui. Brigitte, hein, je, je l'ai vu passer rapidement. Oui. Euh, je vous donne le résultat à la louche, il faudrait, il faudrait qu'on allait voir sur les réseaux sociaux, tout, à, tout ça est bien précisé. Mmh. Et ce qui est important aussi qu'on dit, dit tout à l'heure, les écrits c'est super, on les a validés, c'est génial, et c'est une première étape du concours, c'est une première réussite. il oui. ne faut pas oublier non plus les euros, hein, pour revenir sur l'actualité du concours, les euros qui arrivent, oui. qui sont quand même très très importants parce que vous savez que vous avez quand même... Euh, vous êtes quand même beaucoup plus noté sur les euros, on va vraiment recruter le futur professeur des écoles, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment des futurs enseignants que le jury recherche. Et là, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec vous Stéphanie, les euros, on les prépare dès le début de l'année, parce oui. qu'en en fait, on ne peut pas se préparer aux euros juste quand on a appris qu'on était admissible en fait, c'est impossible. Il y a trop, trop d'informations, c'est Donc c'est pour ça, ça c'est aussi un conseil. Alors. Là, on, on élargit un peu le sujet, mais on en profite parce qu'on y est. C'est aussi un conseil pour, pour les candidats au CRP 2023. C'est vraiment d'attaquer les euros dès le début de l'année, la préparation. Oui. Nous, ça, c'est intégré dans la prépa, ça, c'est sûr. Mais c'est un, un des conseils, préparer les euros, parce que de toute façon, c'est crucial. Vous n'aurez pas le temps de les préparer une fois que vous avez les écrits. Et pareil, j'avais vu des questions passer sur les taux de réussite fort Prof. Au concours en général. Donc pareil, hein, tout ça est écrit sur nos réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer un petit message privé, comme ça je vous donnerai l'académie, euh, le taux de votre académie, Donc comme ça vous aurez l'info précisément. Et je le précise aussi parce que on nous a posé la question, nos résultats sont, euh, sont vérifiables, vous dire, ils sont vérifiés, ils sont contrôlés, je sais que ce n'est pas toujours le cas, donc je préfère le préciser. Oui. Euh, Stéphanie, je crois qu'on a fait le tour oui, du métier. En, en tout pense. cas, enfin, pour... rapidement, hein, parce qu'on a fait parler tour... des tour heures. Hein. Voilà, <rire> c'est ça. On pourra dans l'année, si ça vous, euh, si ça vous dit, si vous avez envie, on pourra vous proposer euh, des lives encore plus dédiés sur des oui, particularités sur des du particularités, métier, oui. sans des outils. Voilà. Des, voilà. Ça, on pourra le faire. Si d'ailleurs, si vous avez des envies particulières, euh, faites-le nous savoir en message. On y répondra avec plaisir. Et puis, on continuera à répondre à vos questions entre ce soir et demain. Et puis les autres jours, si y en a d'autres. Merci beaucoup Stéphanie merci à en tout vous. cas, euh, merci à vous, donc le merci. replay est dispo euh, juste après la diffusion et dès demain sur YouTube, donc j'ai coupé sur Facebook en bas et je vais venir couper sur Instagram juste après, merci beaucoup, merci, au revoir. Au revoir.